Bonjour, bah, bah, bonjour. Euh, on arrive... <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Moi, on, a... Ce... on a été surpris par notre propre stream Moi, Je sais ce qui se passe, c'est euh... <rire> <rire> J'ai modifié des actions, du coup... Euh... Bonjour Raving Bell, j'allais te l'écrire, suis en train de le faire. Bonjour, bonjour. Bonjour, je baisser... bonjour. Je vais baisser le son. Du coup, ouais, on était comme ça, en on... <rire> <rire> Heureusement qu'on n'était pas... Euh, je sais pas. <rire> en train de... Euh, je sais pas... Euh... Heureusement qu'il y a eu le petit push-push euh, du changement de scène, hein, Or, sinon ouais, on n'aurait pas ça. levé la tête. Hein. Ça. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Des sommets de crâne, oh là là. Bonjour, bonjour. Euh, eh bien, euh, bienve bienvenue. Euh, comme d'habitude, nous sommes jeudi soir. Euh, il est... 21 h et 9 minutes, nous sommes plus à l'heure que à l'heure, bien sûr. <rire> en fait, le truc, c'est que c'est toutes les 10 minutes, ça va switcher avec la prod. Et en fait, j'ai j'ai pas calculé, mais il le fait même quand on est en dehors d'une scène. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, eh bien, nous sommes à quel épisode Le 22, non Tu as mis tout à l'heure, non Oui, 22. Et parce que ça ah n'a oui, pas changé en, en haut. haut. C'est vrai que j'ai pas modifié ça, bien entendu. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, euh, chronologie des femmes artistes, saison 2, épisode 22. Bonjour petit Cancan. Et bonjour petit Cancan. T'as raté notre arrivée euh, ah, su ah, <rire> subite sur le, sur le stream. Euh, on n'était pas prêts. Ah, pas euh, on n'était pas prêts, mais euh, notre tête a été affichée. Voilà. Donc... Euh, <rire> Donc ben, on est là, hein. euh, on est là, on est là, et puis ben on vous accueille, on est content, c'était long depuis la semaine dernière, euh, et donc on va continuer hein. comme d'hab, on, on persévère, on continue à vous faire découvrir inlassablement des parcours d'artistes femmes, euh, et euh, je vais vous présenter... Comme d'habitude... Oui, c'était pas une minute, apparemment, selon le, le stream. Elle a, <rire> dit, elle a dit, bon, euh, j'en ai marre. <rire> vous attendez trop longtemps. Euh... Et donc, voilà. Petite présentation, comme d'habitude, 5 minutes. Euh, c'est parti. Donc, Chronologie des femmes artistes, c'est un live qui a lieu toutes les semaines et qui euh, vous présente des parcours, comme je l'ai dit, deux femmes artistes, avec plusieurs biais, euh, que nous sommes auto-attribués, ou que, qui nous ont été auto-attribués par le destin. Par la chronologie, quoi. Par la chronologie ou par euh, ne, la vie. Euh, ouais. Voilà. Et donc, euh, ce qu'on a décidé, c'est de vous parler de pratiques artistiques euh, qu'on peut vous montrer via euh, Twitch, donc ça va être plutôt par l'image, et on va vous montrer des pratiques euh, qu'on a appelées pratiques. Euh, enfin qu'on a appelées des pratiques visuelles, euh, donc euh, de la sculpture, de la peinture, de la photo, de la gravure euh, et tant d'autres choses fascinantes. Ensuite, euh, qui dit chronologie dit début et fin. Donc on a euh, date de début, date de fin. Date de début, nous sommes à moins 200 avant Jean-Christophe. Euh, fin, nous sommes à 1982, de manière ça, très ça précise. Ça marqué, Jean-Christophe Jean Jean-Christophe. Jean-Christophe, euh, okay. si tu nous écoutes. Euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, qui dit chronologie, dit aussi euh, bah, mettre des dates sur une, une ligne, ou plusieurs lignes, vous allez voir. Euh, et donc, comment fait-on pour choisir les dates que nous allons mettre On a choisi de vous parler de la date de première monstration, qui est le premier moment où le travail des artistes a pu être visible publiquement. Pas forcément par un très grand nombre de personnes, mais plus de trois. Un groupe. Un groupe selon Sarkozy, ça. Oui, faut dire. Selon, le, selon Sarkozy. Ouais. Le groupe selon Sarkozy. Euh, et donc, c'est cette date-là qu'on va reporter sur la frise, euh, ce qui permet un peu d'ancrer l'artiste dans la période, sa période d'activité, sa période de, de, de début de travail, voilà, et pas date de naissance ou date de mort. Euh, comment on trouve ces dates de première monstration Bien sûr, on ne les connaît pas par cœur, on ne connaît pas toutes les artistes qu'on vous a fait découvrir, donc on va... Euh, euh, naviguer au travers des pages euh, Wikipédia, à travers les pages Wikipédia euh, où on va vous lire ben, voilà, la biographie, comment, euh, comment euh, l'artiste la, en question a commencé à travailler son art, euh, par quelle école elle est passée ou pas passée, voilà, on vous fait un petit parcours, euh, parcours de vie, euh, et ensuite on regarde bien sûr euh, le... Le... La chronologie derrière. Euh, La chronologie et derrière. Travail. Et on regarde le travail, les photos, on commente, on rigole, on fait des blagues. Euh, voilà, c'est génial. Des fois, on regarde des vidéos, pas toujours. Des fois, on subit les blagues. Des fois, on subit les blagues. Euh... Des fois, on est trop fatigué pour comprendre les blagues. Bref. Oui, ça arrive souvent, ça. Voilà, donc ça, c'est pas un biais, hein, mais euh... voilà. Et puis... Euh... Et puis bah, le biais dont on, est, on essaie de se détacher de plus en plus, c'est que euh, nous avions un, un, un prisme euh, eurocentré au départ euh, dû à notre situation géographique et à aux apprentissages que nous avons eus à travers le temps et l'espace. Euh, voilà, donc bah, on a assez facilement on a ouvert des pages Wikipédia, on a rebondi, on voit des noms de femmes artistes, on clique, on se renseigne, on regarde et on navigue. Euh, dans euh, une nébuleuse de noms euh, entre, euh, entre euh, plein d'endroits différents dans le monde voilà bravo pour Nébuleuse merci je, pff, jeudi soir je suis, euh, je suis toute poésie euh, toute une faïa, comme on dit et euh, je te laisse parler de, des outils qui sont à disposition de euh, notre oui, chat. Bien sûr, bonjour bonjour. Du coup, pour euh, principalement, bah, vous avez euh, du coup directement euh, les archives si vous voulez retrouver les archives sur YouTube. Euh, du coup, j'allais taper archives, mais non point d'exclamation dans le chat. Du coup, euh, du YouTube. Euh, si vous avez envie, vous avez aussi le Twitter pour euh, les informations, et euh, les actualités, en fait. Tout simplement. Euh, quoi d'autre Framapad euh, vais... Liste complète, pourquoi Ah oui, le Framapad, merci Petit Cancan, qui... parce que je n'avais pas compris pourquoi il y avait eu deux liens Mais mmh. d'accord. Euh, merci Petit Cancan euh, de faire tourner le Framapad, qui est la liste complète qui permet de retrouver les archives par les noms d'artistes, par les épisodes, par... Euh... Non, mais t'inquiète. Et... Euh, etc. etc. Merci, merci. Euh, actualisé en live avec le Twitter aussi, euh, sachant que les manques de ressources sont en bas, enfin bref, voilà, il y a tout un truc, tout un processus, euh, en tout cas tous les noms sont là, si vous, faire un, si vous voulez faire une recherche, CTRL F, euh, dedans, si, si vous voulez faire une recherche, parce qu'on est quand même à bientôt 50 épisodes, euh, voilà, euh, que dire de plus, il y a euh, bien entendu... Euh, je sais plus ce qu'il y a, il y a le Discord, si vous voulez retrouver le Discord. Euh, dans, dans là où on s'organise. Oui, euh, Ouais, tu peux. Et euh, sur le Discord, bah du coup, il y, y a du people. Alors, on pas... Oui, voilà, Discord, exactement. Euh... Et, euh, bien entendu, on, on se partage les trucs, les informations, etc, etc. S'il y en a besoin... Euh, voilà, voilà. Et ensuite, euh, si vous voulez donner de la thune... Euh, bah, bah, vous avez plusieurs choix euh, Soit Le vous beef. contactez directement la production Bonjour Delphéa, ça faisait longtemps Comment allez-vous Comment, comment vas-tu Ça va Si vous voulez donner de la thune Il y a euh, l'objectif Maintenant j'ai mis l'objectif <rire> T'as mis l'objectif, ah oui en bas <rire> Oui et, euh, et bien sûr euh, Avec euh, les noms euh, bien sûr, de, de nos chers producteurs et productrices euh, Qui sont actuellement Raving Bell, bravo Raving Bell euh, Delphéa euh, C'est point d'exclamation de Delphéa, pour faire Delphéa, euh, bien sûr, pour aller voir Delphéa qui euh, rejoue, rejoue euh, je, ça fait un moment que je ne l'avais pas vu en live, mais euh, j'ai cru comprendre que c'était Sea of Fives, en Fives donc euh, la mer des voleurs, voilà, voilà. Mm. La mer euh, avec de l'eau oui, oui, bien sûr, la mer euh, océan des voleurs. D'accord. Très bien. Euh, moi, je voulais juste rajouter, avant qu'on commence, bien entendu, euh, euh, soyez euh, bienveillants envers nous et n'hésitez pas à nous rappeler quand on oublie des choses, par exemple mettre la date dans la frise ou regarder le travail des artistes, parce que euh, au bout d'un certain temps nous sommes un peu perdus et euh, parfois nous oublions de faire des choses euh, importantes oui. dans, ce, dans ce stream. Si on, <rire> si, si on doit préciser le processus, c'est assez simple. On regarde une page Wikipédia qu'on a déjà en onglet en, en ce moment, parce que c'est celle de l'année dernière qu'on avait stockée, euh, on regarde la page Wikipédia, on la lit, on trouve la date, la date on l'extirpe on pour pouvoir la mettre dans, le, dans la chronologie. Donc on passe à la chronologie et ensuite on revient sur Wikipédia pour regarder les images s'il y en a, sinon c'est Google. Parce que Startpage ne marche pas suffisamment en, en images. C'est ça, c'est voilà, bien donc ça. Du coup l'idée c'est un peu ça. Si dans le processus on oublie, euh, n'hésitez pas à... Euh, à faire euh, pull-up par exemple, un, un, un bon pull-up dans le chat, et je pense que je l'entendrai <rire> <rire> Voilà. Mm, mm. T'as fait un stream caricatif le 18... Ah euh, Alors du coup, oui, fais la, fais la pub. Euh, alors, est-ce que tu as le nom Ce sera sur ta chaîne Est-ce que ce sera sur une chaîne partagée euh, N'hésite pas euh, à, le, à faire tourner. Le... Je crois que les liens sont libérés depuis un moment maintenant. Euh, voilà. N'hésite pas, en tout cas, parce que euh, oui, c'est une, c'est une, euh, c'est un sujet important. Yes. Euh... Alors, euh... Nos petits liens. Voilà, va... qu Est-ce que, est que tu penses qu'on va y arriver à bout On va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver à bout <rire> Est-ce qu'on va... <rire> wow, la, la fatigue est déjà <rire> présente hein, Arriver vois. au bout de la liste avant cet été ouais. Penses-tu Non bah non. Est-ce voilà. est qu'on aura fini un jour Je ne crois pas. Non, ça c'est pas la question. C'était est-ce qu'on va arriver au bout de la liste. Euh, non, la, la colonne de défilement a l'air beaucoup trop longue. Je ah. dirais que non. On a quand même <rire> tout ça en fait. OUI OUI OUI C'est pas beaucoup en vrai, non, pour ce qu'on a stocké. Euh, ok. Ok. Mais après il y a chronologie des futurs euh, chronologie J'ai entendu, de... entendu un live de de euh, justement qui parlait d'Endomind euh, justement sur, euh, sur les endométriose. Euh... Bah du coup j'imagine qu'elle en fera partie. Bon ça va être cool, c'est bien. Parce qu'en plus il y a eu la loi là qui a pas été passée, donc c'est très bien. Euh, vous allez être où de la liste bah, <rire> Lol. Euh... <rire> voilà. donc... Euh... On en est, on en est. Déjà, déjà ce qui est bien, c'est que vous ne voyez pas, mais euh, on est déjà à Chronologie Future 2 là. Ah. Parce que Chronologie Future était vide. Ah. Et je sais pas pourquoi je fais des, des onglets comme ça, mais apparemment, c'est. <rire> voilà. La chronologie vérifiée, on l'a fini. Euh, D'ailleurs, faut que je range. Il y a le manque de ressources qui est là. Je paye encore mes examens. Ah ouais, chaud. Ouais, c'est ça, c'est à cause de la loi, ça. Ah là là... Donc du coup, voilà, euh, hop hop hop hop... Euh... Ben, J'ai euh... mis de côté Bingul Basarir qui est ici, c'est notre lien, qu'on a ouvert. Euh, c'est une artiste turque, il y a un Facebook, mais euh, voilà, c'est en anglais. Euh, du coup, je l'ai ouverte de l'autre côté aussi, euh, et il n'y a pas de Wikipédia pour l'instant, à part un Wikipédie. Comme le Wikipédia turc. Bah ben, on a fait ça l'autre fois, ouais, on l'a on on, traduit. Bah on peut faire ça hein. Ouais et donner de la force à Delphé euh... Des cœurs Alors, Quand je parle de force je parle de cœur Hop hop Hop et après je vais m'occuper du chapitrage Ah j'ai facilité aussi des, des trucs de, de, de Twitch Si vous avez la femme de, d'appuyer de, de, sur un bouton Vous pouvez clipper ça va clip tout seul euh, ça fait point d'exclamation clip et hop. Et si vous voulez chapitrer, vous pouvez chapitrer aussi. Mais euh, bon. <rire> C'est moins intéressant. Parce que moi, ça me permet de, de me retrouver, en vrai. Euh. Ah oui, alors du coup, euh, Bingoul Bassarir euh, sera peut-être en dehors de notre frise, mais on va regarder. Ah bah non, 62. 38. Elle est cours en 38. Alors, eh bien, euh, et bien lisons, lisons cette première page euh, qui, qui va être courte, je pense. Ah, Donc, attends, attends, attends, je vais prendre son nom d'abord. C'est si à ne me dérange je sais pas. Merci. On avait appris à lire le turc à un moment, mais. Euh... C'était la semaine dernière. Maintenant, on a oublié. <rire> non, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a au moins 6 euh, euh, mois. Donc, je vais dire euh, Bingul Bassarir, Et voilà. Est née en 1938 à Izmir et c'est donc une céramiste turque. Elle débute sa carrière pour la première fois en 1960 dans l'atelier de Fureya Koral à Istanbul. Euh, ah, euh, Fureya Koral, Choral, on a déjà vu. En fait, on a on a vu pas mal de femmes euh, céramistes turques. Ouais. Je pense que c'est voilà quand on est dans ce dans ce euh, prisme très particulier, c'est qu'on a sûrement trouvé cet artiste par une autre artiste, parce que, parce que euh, voilà, des céramistes, euh, c'est pas non plus ce qui est le plus répandu dans les, dans les artistes... Euh, qu'on a vu en tout cas. Alors, et juste aussi dans la page, il y a écrit, comme on est en traduction automatique, euh, il y a écrit il au lieu de elle, euh, peut-être parce qu'en turc, il n'y a pas de distinction dans les pronoms, on ne sait pas. Euh, donc, Atelier de à Choral à Istanbul, elle a participé au groupe turc, dans le groupe turc, à une compétition internationale organisée en Tchécoslovaquie. Alors, euh, je sais pas ce que ça veut dire. Il euh, T'as un lien euh, cliquable, normalement, sur toute la partie. Il a participé à un groupe turc. Non, ouais, c'est juste traduction, Ok. Euh, donc a priori, donc on ne sait pas ce que c'est le groupe turc, il n'y a pas de précision. Donc une compétition internationale organisée en Tchécoslovaquie et elle a remporté une médaille d'or. Elle ouvre son propre atelier en 1962. Après ses études sur les formes fonctionnelles, elle s'est concentrée sur le panneau et la céramique libre où la texture est dominante. Et elle est devenue plus connue pour cet aspect. Elle a créé des reliefs parfois aléatoires et parfois délibérés dans ses œuvres. Elle a également un, un aspect qui combine des matériaux, un style, je suppose. Elle a également un style qui combine des matériaux tels que les scories de charbon et le verre avec de la céramique. Elle a participé à de nombreuses expositions locales et internationales dans sa vie artistique, euh, notamment, bon, par exemple, œuvre 2, a été exposée dans des musées au Canada, en France, en Italie, en Corée, au Japon, en Allemagne, en République Tchèque, en Amérique, en Suisse et en Grèce. En 2010, elle a fêté ses 50 ans dans l'art, avec une exposition au Centre d'Art Ahmed Adnan Saigon à Izmir. Euh, donc, dans les prix, euh, les prix qui ont été gagnés par Bingul Basarir, enfin les récompenses... Euh, elle a une médaille d'or à l'Exposition Internationale de Céramique de Prague en 1962. Euh, aussi une médaille d'or à l'Exposition Internationale de Céramique de Faenza en 1975 et en 1979. Un, euh, un prix, prix de la, premier prix de sculpture euh, à l'Exposition Internationale de Clermont-Ferrand. Concours national de peinture et de sculpture, deuxième prix. Le premier prix... Donc le deuxième prix en 91, le premier prix en 92. Et la mention d'honneur au concours international de céramique Mino Japan en 92. Lecture supplémentaire. Il euh, y a un, une encyclopédie mondiale de la céramique, apparemment, qui existe. Studio d'artistes, le livre, studio d'artistes, céramistes de renommée mondiale. Note 1. C'est ça euh, oui, ça doit être. Bon, j'ouvre euh, au cas où. Note de bas de page. C'est ça. Mmh, non, ça a pas l'air d'être le même truc. Ok, bon, on a la date, hein, euh, malgré tout. On a une récompense. Ça te va ou pas Bah. Il n'y a pas une date avant, là, dans le tout petit paragraphe. Ah non, elle ouvre son propre atelier en 62. Ouais, en 62, elle est exposition ouais, En 62, oui, c'est ouais. Allez Ok, alors je vais juste chercher le Wikipédie Petite réussite Le Wikipédie, bim euh, non, c'était là Allez Google, là Hop, merci Donc du coup, elle est encore vivante, en fait Donc euh, C'est pour ça qu'il y a le... C'est pour ça que ça va finir. Le Facebook et tout ça, quoi. J'imagine, ouais. Alors, 1962. Allez, allez, allez petit ordinateur. Tu survis. Fais la grève. Non mais en même temps, je l'ai surutilisé, euh, je peux comprendre. C'est encore en dessous, en 62, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'on a coupé en deux. bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. bim. Et nous n'avions pas 62. Il a décidé de m'embêter aujourd'hui. Il a décidé de m'embêter. Allez mais... petit ordinateur, allez Là, je bouge quoi oh. Quelque ah chose. non, parce qu'il a... Il croit que je veux rétrécir le truc. Très bizarre. Ouais, moi je veux juste le déplacer, je comprends pas ce que tu... quel est ton problème, en fait. Sauf que c'est 62, pas 60... Ah oui, mince, oui, c'est pas grave. Mais... J'ai cru qu'il n'y avait pas 63, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, sinon j'espère Et... que tout le monde va bien, hein c'est le, le bug de que je regarde je regarde le, la bug, frise a... se compléter euh, ouais, avec ouais. patience et admiration euh, voilà donc euh... oh oui ah il va encore me faire chier avec les trucs les outils qui pas. ne marchent pas pourquoi pourquoi pourquoi tout ça parce que j'y ai touché récemment oh là là il veut que m'embêter 62. Non, là il a pas pris le nom. LOL Waouh Tout pour m'embêter. Il faut que tu mettes 62. Ah j'ai pas mis la 9 Non. Dane. Là, alors, Guardons le travail. Oui, alors hop, je reviens. Voilà. Donc euh, je suis sur la page de Wikipédie. Je voulais prendre la, le, le lien. Hein. Peut-être qu'on va trouver d'ailleurs sur, sur Wikipédie, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Wikipédie Commons. Non. Donc on, on, on, peut, pas tout on tout peut aller checker déjà ici parce que je crois que euh, de ce côté-là il y avait. Euh, hop hop. C'est le site de. L'académie internationale de céramique, c'est ça Ouais, donc déjà, il y a ça. Ouais. Après ça, je sais pas si c'est elle aussi. Mais j'imagine. Hein. Le génome, ça s'appelle. Ça Et l'autre, c'est Salutations. Aux it it it. It ouais Donc c'est ça. Ok, est-ce qu'il y a pas un autre truc avec, euh, avec son nom qui peut nous aider il... J'allais cliquer sur Facebook, ça allait être l'enfer. <rire> ah bah si, c'est elle qui a fait cette photo. Donc on a, on a un portrait déjà. Hein. On a plein de portraits, même. Hein. Donc ça, c'est euh, Wikipédie. c'est Facebook. Mmh. Ça charge pas là ou c'est moi Ou c'est la, la photo qui est de mauvaise Je qualité Je sais pas, non ça charge pas on dirait. Alors donc ça c'est.. Ouais c'est de la céramique qui est un peu composite. Euh... Il disait tout à l'heure avec. elle travaille avec du verre, de la céramique et un autre truc, du charbon aussi. Peut-être pas dans toutes ses œuvres mais Ouais. Mmh. Non, ça charge pas. Si si mais je pense que c'est juste que c'est des petites photos ça c'est ah, 400 x ouais. 300 donc ça doit être ça d'accord d'accord mais comment tu fais ça en céramique euh, bah là. alors là je pense que tu graves là on en dirait plus. que c'est de la gravure ouais mais tu vois t'as un pied tu fais tu fais le pied d'abord et ensuite euh, tu fais une partie comme ça tu sépares les trucs mmh. et après tu les colles ensemble peut-être avec la chaleur tu vois il y a des grands trucs là. Ah ouais, donc c'est ça, les panneaux, il disait qu'elle travaillait aussi les panneaux. C'est des murs en fait. Ouais, ça a l'air d'être des carreaux, de céramique qui La taille, c'est 300 pixels. Là, on peut voir peut-être un plus en détail, peut-être. On n'agrandit pas plus, c'est vrai qu'on pourrait, mais... Ouais ah, mais j'ai jamais vu en fait moi de la... enfin pour moi de la céramique c'est... Euh... Merci 8 C'est en... enfin c'est... je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est forcément en, en 3D... Euh... tu sais, en objet quoi. En fait ça dépend... Euh... ça dépend... Euh... Enfin sculpture je veux dire en pas... parce que là c'est du... c'est comme des grands aplats, tu vois. Oui c'est ça, mais ça dépend, mmh. de... ça dépend de quelle sculpture, parce que la sculpture sculptures tu sais as plusieurs étapes entre du 3D pur... Oui oui et enfin pas du 3D pur d'ailleurs c'est un rapport sur dessus c'est à dire tu peux tourner autour et t'en en a beaucoup qui sont bas relief relief en plus en céramique c'est vrai que ah mais c'est inhabituel d'utiliser la céramique comme ça enfin dans ce qu'on a pu voir c'est presque tradi du coup j'imagine parce que c'est vieux d'utiliser des gravures en céramique non oui en fait c'est un peu comme ça méditerranéen par exemple il y en a beaucoup mais c'est très antique quoi comme idée Ouais, c'est comme un peu de la mosaïque, en fait. Mmh, oh, oui, c'est à la même époque que la mosaïque, quoi. Enfin, je... je enfin, la je, mosaïque, c'est fait avec des carrés de céramique, je Je suis pas historien, base, mais... Euh, oui, c'est ça, c'est... Euh, enfin, de faïence, quoi. De... F... Oui, alors, je sais plus exactement. Hein. Ça, je me rappelle plus. Qu'est-ce hein. qu'il est le premier outil qui a été utilisé non, pour la ça, mosaïque je Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, ça, il y a des mureaux... Euh... C'est un massif, mais. Euh, <rire> ah, c'est. Ça, c'est une grande taille quand même, comme photo. Mais c'est pas elle, on dirait. Ouais, la Bingoul mosaïque, c'est de la céramique aussi. Bah oui. C'est quelqu'un qui cite Bingul Bassarir. Hein. Mm. Okay, en bref. Là, du coup, il y a d'autres qu'on voit un peu derrière. D'accord, ouais. Donc, ça, c'est ses ADN, ses génomes, là. Ouais. Et après, il y a d'autres personnes, mais ça, par exemple, c'est Bingul Bassarir. La mosaïque, c'est de la céramique aussi Non, c'est la question que se posait Nibbler. Je pense. Mais la... La personne qui pourrait nous aider dans le chat, peut-être, ce serait Delphéa. Je ne suis pas suffisamment fort en artisanat, sur le coup. Voilà. Bon, voilà. Et bon, je pense qu'on a fait le tour. Ok. J'enlève juste, euh, du coup, le lien. Hop, on supprime. J'enlève ça, j'enlève ça. Euh, du coup, oui, c'est déjà dans le Framapad, c'est déjà sur Twitter. On peut enchaîner, si tu veux lire en anglais. Hmm. Si t'es motivé Allez. à lire en anglais. Prononciation, euh, prononciation. C'est en turc, donc euh, je te laisse faire. Alors, alev... Ebuzia 6 Siesbié voilà je ne le redirai pas une deuxième fois euh, donc née en euh, 1938 et donc c'est une, une artiste céramiste euh, turco-danoise euh, donc euh, elle a fait donc de la céramique au sein de la compagnie de céramique Royal Copenhagen and Rosenthal, AG, en 2019, Sisbier euh, euh, a gagné un award, en, enfin a été récompensé pardon, en tant que chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres pour son design céramique. Enfin, euh, pour ses céramiques, voilà. Donc, on va voir un peu sa carrière euh, et voir si elle a fait quelque chose avant 1982. Donc, elle est née à Istanbul, on a dit en 1938. Elle, a, après avoir étudié la sculpture à, l à l Ist la Istanbul Academy of Fine Arts de 1956 à 1958, elle va quitter, elle va, euh, quitter, donc il pour euh, s'installer en Allemagne où elle va travailler dans une, une, une, une, une usine, non factory c'est quoi C'est quoi, une, quoi usine, une usine de céramique, ouais mais de céramique c'est pas on un fabricant de céramique. Une fabrique. Une fabrique, fabrique de céramique à Görgenshausen. Elle va retourner deux ans plus tard à Istanbul où elle va travailler dans euh, le art workshop du Ezassibasi euh, Ceramic Factories. En 1962, elle quitte Istanbul pour Copenhague et travaille donc pour la Société de, la, la société de Céramique Royal Copenhagen en tant qu'artiste. Elle va ouvrir son propre atelier en 1969 et elle vit au Danemark jusqu'en 1987. Quand elle et ensuite elle décide d'aller à Paris donc de 75 à 90, elle travaille comme designer de céramique pour la Rosenthal AG et de 84 à 2000 pour la Royal Copenhagen. En 2007, elle devient designer pour la euh, Pazabalche Glass Factories en Turquie et. Reside Reside, ça veut dire quoi elle Reside. Ah bon Oui, elle, elle, elle se, re elle se re re réside. Elle se elle réinstalle réside. à Paris Oui, c'est résidé. Ok. Euh, elle a donc construit une réputation internationale en tant que céramiste en euh, modelant des, bo des bols en 2002. A Ceramics Universe 1964-2002, une, une exposition rétrospective de son travail a été montrée à la Turkish and Islamic Arts, Muse Arts Museum à Istanbul ainsi qu'à la Danish Museum of Decorative Arts à Copenhague. Elle est dans la collection de plus de 34 musées majeurs dans le monde. Donc ensuite on a donc sélection de, de, des prix qu'elle a gagnés. Euh... Ah ouais, le prix euh, Louis vuitton mouette euh, NSI, sciences, po pour la... sciences pour euh, Price, science euh... pour Science-Pour-L'Art. T'imagines si il y avait Louis vuitton mouette Hennessy science <rire> pour po po paris Mais du coup... Euh... Ah bah oui, non mais pardon, excusez-moi. Parce que LVMH. Bah oui, LVMH. Bah mais moi je sais pas, Louis vuitton mouette Hennessy moi je sais pas, c'est quoi, Hennessy. Ah, Ennessy, c'est de l'alcool, la, la, du, du... comment ça s'appelle Parce le... que Mouette, c'est le, le champagne, mais euh, du coup... Euh... Le chat, vous l'avez, c'est quoi, NSI pas. J'ai rhum dans la tête, mais c'est pas le rhum, c'est du whisky, voilà. C'est du whisky, Ennessy. Oui, whisky Ah ouais, donc ils donc, ont... Champagne euh... et, et, et, et, et whisky. D'accord. Bon, bah voilà, elle a gagné ça comme prix. Euh, la médaille Prince Eugene. Et euh, la Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ok. Et ses expositions personnelles, bien on est très content d'avoir la liste. Franchement, heureusement qu'il y a une liste de 500 millions de dates. C'est difficile de prendre la première. Franchement, on fait un travail très dur, je trouve. Là, les deux premières sont dures. Trop dures. Donc, a priori, selon la fiche Wikipédia, la première date de monstration serait la Danimarca Kraliet Porcelain Fabrikalari à Copenhague. 1964, les amis. Et elle a exposé un peu partout, hein, parce que donc, il y a Copenhague, Copenhague, Dusseldorf, Amsterdam, Copenhague, mmh. elle a vécu euh, là-bas, donc c'est normal, Maison du Danemark... Dan Dan ouais, Stockholm, Istanbul, Paris... Ankara... Mulhouse... Ankara, Ankara... Ankara... Istanbul... Après, Ankara, c'est un peu plus normal, vu que c'est en Turquie. Neuchâtel en Suisse... Neuchâtel... Bah ben non, ça peut être Neuchâtel euh, en oui, France. mais sans le F, c'est euh, ah, en ouais, Suisse, non <rire> Paris, bon, c'est possible, non? Hein. Mulhouse, et ouais, voilà, tu vois, maison de la céramique. Ouais, ouais, ouais. Londres, Londres, j'imagine que c'est Londres. Oui, sûrement. C'est le seul, qui... oui. C'est un des seuls qui. Bruxelles. c'est bien. Hein. Mm. Gros travail. Bah, elle est connue, quoi. Là, pour le coup, même Tokyo. Lisbonne, Tokyo. Ouais. Elle a fait le tour du monde. Bon, 1964, du coup. Alors par contre elle est connue mais moi je ne suis pas sûr d'avoir déjà rencontré son nom. Oui non mais après elle est peut-être connue dans le monde de la céramique quoi tu vois. Oui oui non mais dans le sens où euh, nous on l'a pas vue quoi. Enfin, moi je ne pense pas l'avoir déjà vue quoi. New. Euh, BRB j'ai fait une, une, une couleur de ma broderie. B-Ride Bike. B-Ride Bike. J'ai fini ma broderie. D'accord. Okay. Bah il faut avoir euh, plusieurs aiguilles avec plusieurs couleurs euh... Ringbell Bell pour éviter ça. Bisous. <rire> oh, <pff. rire> <rire> C'était 1964. C'était dur hein, ce oui. que avais. Non mais. C'était pas bon. C'était pas voulu. Non. Je voulais volontaire. pas être méchant. Je voulais. Je voulais être. Bah non, il y a déjà 1964. Bah oui, mais j'écarte un peu parce qu'il y aura pas la place pour nom. Ah. Eh ouais, je prévois les choses. Non mais je dis ça, euh, moi j'ai pas les. j'ai pas euh, Pour faire des gifs, ah ouais bien joué. Ah Pardon. pardon. J'arrive plus à parler moi. Je, je sais pas mais ce que je Mais bon, fait. moi je je donne, des, je donne des conseils, mais sauf qu'en vrai euh, j'ai qu'une seule aiguille de la même taille donc. <rire> <rire> euh, C'est toujours pareil, hein Ouais. C'est toujours pareil. Les voilà. gifs. Non, non, on dit GIF. Ouais, je sais. On dit GIF parce que c'est un G comme euh, girafe. C'est le... pas un une... gueux comme c est... C est... guitare. C'est le fondateur, je crois qu'il a dit. Que il s'en fiche, du fondateur. Il y a une bataille euh, sur les internets, sur ça. Bon, alors, là, ouais. on va revenir sur Oui, le... mais en France, il n'y a pas de logique à dire euh, un GIF. Puisqu'il oui, oui, n'y oui, a pas oui, de U. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Bon, après, ça dépend de quel endroit de la France, j'imagine. Euh, oui, je suis bon. Non, il n'y a aucun endroit où on dit euh, une girafe. Non, mais je sais, euh, c'est pas ça que je dis. oh là là. <rire> on, me, on me bourre. <rire> ouh, ouh, ouh. Bon, va... une, une girafe. <rire> c'est en allemand, ça. <rire> Vas-y, je suis allé chercher sur son Instagram. Non, mais euh, <rire> Insta, s'il te plaît. Respecte nous plus, j'ai fait mécaniquement un CTRL-Z. Quel enfer. Euh... Ah bah voilà, elle fait des bols. Bah des céramiques. De la céramique, quoi. Ah oui, je, je... C'est bleu. C'est bleu, et... Ouais. Mm. Bah après, moi, j'avoue... Mais euh, voilà, que j'ai du mal à euh, différencier un, un, un bol d'un bol. Quand... Euh... Surtout si c'est explosé, c'est compliqué. Quoi. On si on peut dire quand même... Qu il, il est beau, il, il est très beau. Je sais pas comment il tient debout. Il tient debout par l'opération de, de la magie. Par le par, la, la, la, ouais, par oui. le plat, j'imagine, en dessous. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça que du coup, elle est très connue, je pense. C'est parce qu'elle fait des céramique avec un espèce de point d'équilibre... Tu sais qu'on qu s'est un peu dans le parce que c'est plus un peu proche du design, là, dans l'histoire. Euh, ouais. C'est artisan, designer, euh, donc euh, c'est... Euh, c'est pas que ça, c'est aussi peut-être euh, le rapport à la tradition de quelque chose, ou euh, le fait que euh, c'est très fin, ou euh, tu vois, c'est une pièce unique. elle fait quand même... Il y a un petit retour en haut, là. Mmh. Bah ça, c'est un qui peu est, normal, euh, hein. Qui est... Ben, pour la voir comme ça, là, c'est un peu compliqué, quand même. J'imagine. Enfin, moi j'ai jamais fait ah de Ah si, tours. ça j'ai vu. Non ah, mais ça t'as vu. Euh, oui, ça. mais ça t'as vu. Euh, à 5210 euros. Ouais, j'ai vu. Mais c'est pas, pas parce que j'ai acheté, hein, je précise. Hein. Mais ça j'ai vu ça. C'est marrant. Mais moi je l'ai vu, mais pas de elle. J'ai vu sur Instagram quoi. Ah ouais Moi je le je, je regarde pas. J'ai vu ça, sur ça. Instagram des filles qui font des trucs comme ça. Ah oui Oui. D'accord. Mais pas elle. Ok. Ah il ouais, ah, y a euh... un petit pied en fait sur celui-là on oui, dirait mais c'est comme dans l'autre En fait c'est juste mais on ne voyait, voyait pas le pied Donc ouais. c'était plus petit Mais là c'est fort J'ai envie de dire T'as masterisé ton truc ouais. hein. Voilà il y a un petit grain ça se voit pas bien mm -hmm. En fait, là, on est en train de checker pour voir s'il y a des erreurs, parce que je comprends pas. <rire> non, mais bah, regarde, celui-là, <rire> il tient. Là, il y a un pied ou pas Là, il y a un pied, oui, c'est le pied, le, c'est le truc en bas qui touche. Tout minuscule. Ouais, bah après, tu l'utilises pas, hein. tu sais, c'est un objet design, tu vois. Bah, enfin, si, tu un bol, c'est un quand même. Bah, euh, ça dépend bah, de quelle époque oui, de design tu parles et si tu veux que ce soit utilitaire ou tu le vends à 5000 balles. Ouais, c'est vrai. Oui, bah là, c'est en l'occurrence, c'est ça, donc j'avoue, tu l'utilises. C'est un peu le truc. Ça aussi, qui... j'ai vu ça, c'est marrant. Si tu le casses, t'es un peu fâché, quand même. En faisant la vaisselle, par exemple. Oui, bah oui, oui. 5000 balles pour casser un bol, ouais, c'est compliqué. Je pense que tu mets pas dans ta machine. Non. Ni euh, tu laves à la main dans ton, dans ton truc. Non, hein, non, je, pense. je pense que tu, tu, tu l'utilises en tant que bol posé. En <rire> bol posé. Tu, tu croises les doigts qu'il n'y ait pas de tremblement de terre dans ta ville. Non, mais t'imagines <rire> Il y Tu sais... Tu tapes un peu trop fort au sol. <rire> c'est compliqué. Là, y a... là, c'est compliqué. Ouais. Alors, non, même, mais moi, je rentre, dans une, euh, ça, je rentre mm. dans une salle comme ça. Je rentre dans une salle comme ça. Je ne traverse pas. Mm. <rire> je ne traverse pas. Je me dis, non, wow, mais ils sont en hauteur. 5 balles chacun. Ils sont en hauteur. Regarde, il y a une photo en dessous avec une dame. C'est pas le sol. C'est des, des trucs en hauteur. Tu encore pire. Tu touches le truc, le socle. Là. Plum, ah ouais. Plum, plum, plum, plum, plum. Sont... Effet domino. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, voilà. Hein. Des bols et des bols et des bols. Des bols, des bols, des bols. Alors du coup, j'enlève... On va vite Ah oui, mais c'est parce que je mets pas les chapitres, c'est pour ça que <rire> non, va vite. je me dis... Euh... <rire> on va vite parce que, en parce fait, il n'y a pas d'archives. <rire> non mais si, il y a le Frama, euh, il y a Twitter, hein, j'ai déjà fait tout ça. Mais on va vite, on va vite, mais en ça fait moment, déjà 40 minutes Moi, je trouve qu'en ce moment, on va vite. On fait 1h30 en ce moment, vraiment pile. Oui, C'était ben... le. C'était euh, au tout début quand il n'y avait personne qu'on faisait le mois. Mais c'est bien. Moi je suis pour. Hein. C'est la fatigue, tout ça, je comprends. Hein. Ok. Mm, mm, mm, mm, mm, si tu mm. veux commencer, tu me tu peux y aller. Hein. Oui, oui, oui, oui. Oh, pourquoi il m'a enlevé Ah non. Rien dit. Euh, donc, troisième artiste pour ce soir, que nous allons découvrir, il s'agit de Germaine Riffier. Euh, Germaine Riffier, qui est née le 16 septembre 1902 à Grand, euh, dans les Bouches-du-Rhône, ou Grand, je sais pas comment on dit, et elle est euh, morte le 31 juillet 1959 à Montpellier, et donc c'est une sculptrice française. Ses intimes la surnommaient l'ouragan du nom d'une de ses sculptures réalisées en 1949. Car derrière le paravent de ses bonnes manières, derrière son sourire de Joconde égaré, dans un univers qui oh. ne semblait pas être fait pour elle, Germaine Richier n'était que feu, tension, volcan tout prête à exploser. Toujours. Prêt. Toujours prête à exploser, j'ai dit quoi Toutes prêtes. Ah. <rire> Toujours prêt à exploser. Lors de la rétrospective à la fondation MAG, euh, Geneviève Bri Brirette souligne en 1996 qu'elle reste un des talents les plus méconnus car on ne dispose pas de catalogue raisonné. Alors, pour... est-ce que tu es bien installée Tout à fait. Parce que je tiens à te dire qu'elle est très longue, comme page dire. C'est pas grave, j'assume. Euh, alors. Euh, pour ceux, celles et ceux, ceux le, c'est le qui ne serait pas. Pourquoi Qu'est-ce qu'un catalogue raisonné? c'est vrai -ce que c'est qu bien -ce expliqué. Un catalogue raisonné, euh, ah, c'est que hein. quelqu'un qui va décider un jour de euh, de publier un, un échantillon représentatif des œuvres d'un ou d'une artiste, et d'en écrire des notices explicatives ou des bio. des des notices biographiques, etc., pour la postérité. Donc, concrètement, c'est pour archiver le travail et pour que des chercheurs, des, euh, euh, comment on dit, euh, des conservateurs de musées, euh, des étudiants puissent faire leurs tests dessus, puissent euh, organiser des expositions, puissent continuer à montrer des choses. Et donc, tant qu'il n'y a pas de catalogue raisonné, il euh, y a un peu des, des informations qui sont à droite à gauche, mais il n'y a pas de point de repère euh, où tout le monde se dit « Ok, il euh, y a eu un catalogue raisonné en telle année, c'est un des fondements sur lequel on peut continuer à travailler, amener des nouvelles choses, faire des nouvelles versions, etc. » Donc à partir du moment où un artiste a eu un catalogue raisonné, c'est déjà un moment de, de postérité dans l'histoire euh, de son travail. Bah, disons que oui, c'est ça, c'est euh, un peu le défrichage de toute l'œuvre quoi. Oui, c'est ça. Mais il euh, y a vraiment ce... Enfin, j'avais je... entendu à un moment dans une exposition le fait que c'était un peu euh, tragique de ne pas avoir fait de catalogue, par exemple, parce que du coup, ça n'archivait pas le travail qui avait été fait de recherche aussi pour l'exposition. Et donc, du coup, ça tombait un peu dans le... Dans Alors, le... je te conseille de lire la suite du coup, parce que la suite est bizarre. Elle annonce la parution de l'ouvrage auquel Françoise guittier nièce de l'artiste, travaille. Ça veut rien dire. Et après On l'annonce toujours <rire> C'est trop bizarre. Quelle phrase bizarre. C'est une Alors... manière de dire, en fait, ça n'arrivera jamais, quoi. Ah, peut-être. Alors, euh, donc... Son enfance. Donc elle va habiter, euh, à partir de 1904, avec sa famille à Castelnau-le-Lez, dans la propriété du Prado, où elle vit euh, pendant toute sa jeunesse. À partir de 1920, Germaine Richier entre à l'École supérieure des Beaux-Arts Beaux de Montpellier dans l'atelier de Louis-Jacques Guigues. Elle y apprend la technique de la taille directe, donc ça veut dire euh, tailler sur de la pierre, comme ça, et réalise essentiellement des bustes. Elle remporte le premier prix de sculpture avec Jeunesse, œuvre aujourd'hui détruite. En octobre 1926, le sculpteur Antoine Bourdel l'accueille dans son atelier particulier, avenue du Maine, où elle restera jusqu'à la mort de son maître en 1929. Elle est la seule élève particulière de Bourdel. Formée à la « dure école du buste », elle réalise pendant ces années des modelages, moulages, mais travaille aussi la pierre et le bois. Elle possède un grand métier dont Romuald d'Or de la Souchère écrit « qu'elle supporte l'invention la plus infidèle ». Je n'ai pas, pas du tout compris ce... C'est une phrase de bourgeois pour les, pour les bourgeois. D'accord. Mariée le 12 décembre 1929 au sculpteur suisse Otto Benninger, Benninger qui est metteur en scène et praticien de Bourdelle, elle travaille à Paris en toute indépendance dans son atelier de l'avenue du Maine. Dès son arrivée à Paris, sa sculpture est remarquée et appréciée. Elle prend des élèves. À partir de 1933 et jusqu'à la fin de sa vie, elle s'installe avec son mari dans un autre atelier, Villa Brune, puis avenue de Châtillon, aujourd'hui avenue Jean Moulin, dans le 15e, 14e pardon, arrondissement. Sa première exposition a lieu en 1934 à la galerie du russe Max Kaganovich à Paris, donc 1934. Germaine Richier y montre des bustes, aujourd'hui détruits, et un nu masculin, Loreto, premier, hein bronze patiné foncé en 11 exemplaires, première œuvre de grande taille qui fait donc 159,5 cm par 55 cm par 36 cm, qui est exposée ensuite au musée du jeu de paume en 1937 dans l'exposition Femmes Artistes d'Europe. Après un voyage à Pompéi avec ses élèves en 1935, elle reçoit en 1936 le prix Blumenthal, bourse créée par deux mécènes américains. Florence et Georges Blumenthal, pour récompenser des artistes deux fois par an. Le prix attribué à Germaine récompense le buste numéro 2, portrait du fils du sculpteur Robert Coutin. À l'exposition universelle de 1937, Germaine Richer présente Méditerranée au pavillon Languedoc méditerranéen. Elle, elle obtient la médaille d'honneur pour cette œuvre. L'année suivante, accompagnée de son mari, elle emmène ses élèves en Tchécoslovaquie créer le buste de René Réau, Regodias, appelé couramment La Regodias, Rigodias, Bronze patiné en 12 exemplaires, 185 par 123 par 21 cm. Elle expose souvent à partir de 1939 à Paris et à Bruxelles. Elle participe également à l'exposition internationale de New York. C'est une première heureuse pour Germaine Richier, qui retrouve, boulevard du Montparnasse, la communauté artistique presque tous les soirs, à la Coupole ou au Dôme, après avoir travaillé toute la journée dans son atelier. Dans les brasseries ou aux expositions, elle est avec ses amis. Marco, Emmanuel Oricost, Auric Robert Couturier, Fritz Vautrouba, Marino Marini et Alberto Giacometti. Tout le milieu intellectuel qui gravitait autour de lui se retrouvait là. Après la guerre, ce sera à Saint-Germain-des-Prés. Ensuite, euh, la période suivante... 1939-1946, la période suisse. À la déclaration de la guerre, en septembre 1939, Germaine Richier et Otto Benninger sont en Suisse. Ils s'installent à Zurich, numéro 157 Bergstrasse. Jusqu'à la guerre, Germaine Richier rend un sculpteur, rend, reste un sculpteur, une sculptrice bien élevée dans la tradition du volume et de la statuaire. C'est en Suisse où elle réside pendant l'occupation qu'elle met à mal l'unité de sa statuaire et défait l'équilibre classique qu'elle sait si bien gérer. En Suisse, Germaine retrouve ses amis du quartier de Montparnasse, Jean Harpe, Giacometti, Marino Marini, Votrouba, et elle rencontre l'écrivain Georges Bourgeot, qui pose pour la statue Le Poète en 1945. Germaine a déjà un grand succès. Elle a pris des élèves et elle crée Juin 40 qui est fait une hauteur de 98 cm, pour illustrer la guerre. C'est dans son atelier de Zurich qu'elle a appris la fin de la drôle de guerre. Nul ne sait si Germaine a entendu l'appel du 18 juin, mais son allégorie de juin 40 exprime le désarroi de tout un peuple. Cette même année, elle réalise le crapaud, 1900, en 1940, actuellement conservé au Kunstmuseum de Berne. On trouve dans Le Crapaud les premières traces de son intérêt pour le monde animal que l'on retrouve dans La Sauterelle en 1944. Mais la représentation humaine reste sa préoccupation principale jusqu'en 1946, année où l'on va voir apparaître l'araignée, la chauve-souris, la menthe grande et d'autres figures insectiformes, mi-humaines, mi-insectes. Cependant elle n'abandonne pas son étude de la figure humaine. Le Vieux, en 1944, est le premier buste où elle s'accorde une totale liberté tout en gardant la rigueur du buste et la ressemblance avec le modèle. Dans ce même style, elle réalise Femme Assise, en 1944, et par la suite, la figure de la Femme Assise évolue vers L'eau, en 1953. Le sculpteur italien Marino Marini, réfugié à, à Zurich, qui était déjà un de ses amis à la grande époque de la communauté d'artistes de Montparnasse, et si proche de, Derme, de Germaine Riffier que la sculptrice n'accepte de participer à une exposition au Kunstmuseum de Bâle qu'à la condition que Marini donne un avis favorable. « Que pense Marino de cette exposition » écrit-elle à Marina. <rire> « Le musée est beau, le public bâlois intéressant, le conservateur généreux. Si Marino expose, j'exposerai aussi. Sinon, ce sera non pour moi également, car je n'ai aucun intérêt d'être avec les autres. » En 1945, Marino Marini réalise une tête de Germaine Richier conservée à la Galleria d'Arte Moderna de Milano. En 1946, Germaine Richier revient à Paris car son existence et sa sculpture ne peuvent être que dans son pays, à Paris. Avec Otto Benninger, elle vit entre la France et Zurich, elle correspond très régulièrement avec lui. Au fond, c'est banni qui m'a initié à l'art et c'est à lui que je dois l'émancipation de ma vie bourgeoise. Mais à Paris, elle retrouve ses anciens amis auxquels s'ajoutent des éléments littéraires dont Marcel Arlan, Nathalie Sarraute, Colette, Edmond Humeau et euh, Jean Paulan. Elle retrouve son atelier de la rue de l'avenue du Châtillon, de Châtillon et sa liberté de création explose avec des figures hybrides. L'araignée 1, la menthe, la chauve-souris, auxquelles elle ajoute des fils tendus croisés. La chauve-souris inaugure une nouvelle technique, celle de la filasse et du plâtre qu'elle poursuit avec la forêt. Outre la vierge folle, elle crée des bronzes de petite taille la lutte, la parade, le combat, la tarasque. En novembre 1946, elle rencontre l'écrivain et poète René de Saulier, qui deviendra son compagnon. Ah bon, bah donc elle n'est plus avec euh, Bruninger Il communique son enthousiasme à son ami Jean Paulan ainsi qu'au poète Francis Ponge et à l'écrivain André-Pierre de Mandia... Mandiagre. À mon goût, ce sont presque uniquement quelques femmes qui sauvent aujourd'hui la peinture, et c'est Richier qui sauve la sculpture. Solier deviendra son compagnon quelques années plus tard. 1947-1953, Don Quichotte, monstre et Araignée. En 1947, elle réalise L'Orage, qu'elle achève en 48, pour lequel elle fait poser un ancien modèle d'Auguste Rodin, Nardone modèle qui avait posé pour le Balzac de Rodin à partir de 1903. C'est avec lui qu'elle crée l'Homme qui marche. Elle utilise ce même modèle en 1948 pour l'Aigle et pour l'Ogre l'année suivante, pour l'Hydre et le Pentacle en 1954 et encore pour le dos de la montagne. <coughs> L'Orage est présenté à la 26e Biennale de Venise en 1952. Cette même année, elle expose à l'Anglo-French Art Center de Londres, le texte du catalogue est de René de Solier. En 1948, elle est exposée à la galerie Mag du 22 octobre au 10 novembre. En même temps, le numéro 13 de la revue Derrière le miroir lui, cons lui est consacré avec des textes de euh, Georges Lim Limbourg, Francis Ponge et René de Solier. En 1949, elle, est, elle crée Don Quichotte et Don Quichotte à l'aile du moulin avec sa nouvelle technique de la filasse. Elle commence aussi à travailler à un Christ commandé par les Dominicains pour l'église Notre-Dame de toute Grâce du plateau d'Assis et pour lequel elle se passionne. Dès 1945, le Père Couturier et le Père Régamet de l'Ordre des Dominicains souhaitent rénover l'art sacré. Rénover. Oui. Ils ont demandé à des artistes contemporains la décoration de l'église d'Assis, parmi lesquels se trouvent Georges Braque, Fernand Léger, Henri Matisse, Marc Chagall. Ayant déjà fait poser Nardon, Germaine le trouve trop corpulent pour un Christ et reprend le travail avec l'Iro, un modèle plus mince. Elle réalise le crucifix qui sera placé derrière l'autel. Ce Christ fait l'objet d'une grande controverse. En avril 1951, Monseigneur Auguste XVI Brun, évêque d'Annecy, fait retirer la sculpture. Il s'agit surtout d'une opposition créée par des ecclésiastiques d'ordres différents, alors que la statue est défendue par beaucoup de chrétiens, de laïcs, et aussi par les malades du sanatorium d'Assi, mais aussi très largement par la critique française et étrangère. Après avoir été présentée dans le sacristie, la statue est remise en place sur le Maître autel en 1969, et classée monument historique le 15 mars 71. À partir de 1951, Germaine Richet ajoute de la couleur dans ses bronzes. Ainsi pour la ville, le fond est peint par Vieira da Silva et la toupie par Hans Elle a également l'idée d'insérer des verres colorés. 1952 est aussi l'année du griffu qui illustre le mythe provençal de la tarasque. Germaine Richier s'inspire pour cette réalisation d'une reproduction de la tarasque suspendue au plafond du muséon Arlaten. Cette même année, elle réalise Le cheval à six têtes, petit. Puis, elle décide de transporter à Saint-Tropez son atelier avec quelques élèves et sa nièce Françoise. Elle expose au Chili en Suisse et à la euh, 26e Biennale de Venise. Elle illustre les œuvres d'Arthur Rimbaud et Une saison en enfer par des eaux fortes. Euh, 1954-1959, de l'hydre aux œuvres monumentales. En 1954, Germaine Richet divorce et se remarie avec René de Saulier. Germaine Richer expose pour la première fois aux États-Unis à la Alan Fom Frumkin Gallery de Chicago, puis elle participe à l'exposition collective The New Decade, 22 European Painters and Sculptors au Museum of Modern Art de New York, où elle présente notamment la mandoline ou la cigale. Le MOMA possède actuellement Sculpture with Background, sculpture avec arrière-plan, bronze nettoyé doré, dont, voilà, bon, on s'en fout. <rire> « Entre 1955 et 1956, Germaine Richer entreprend une œuvre monumentale, La Montagne, qui sera présentée au public pour la première fois lors de la rétrospective organisée au Musée d'Art Moderne de Paris. Germaine Richer fait partie des rares artistes qui ont eu une rétrospective de leur vivant au MNAM, le Musée National d'Art Moderne, de la vie. Musée National le sculpteur Henri Lorenz, les peintres Marc Chagall et Juan Miro et le plasticien Alexander Calder, notamment. Donc, ont eu aussi une rétrospective de leur vivant tu au dis Calder C'est pas Calder Calder. Ouais. En 1957, pour des raisons de santé, elle s'installe à Antibes avec son mari René de Saulier, dont elle illustre le recueil de poèmes Contre-Terre. La dernière exposition organisée de son vivant a lieu au musée Grimaldi, château d'Antibes, en juillet 1959. Germaine Richier est inhumée au cimetière communal de Mudaison. Alors, on va revenir donc sur son style et sa technique. Ah, la page elle est, Ouh, elle est ah, je encore bien dit, longue. Hein. Ah, je dit, ah. Allez, style et technique. Avec Antoine Bourdel, elle apprend la technique de la triangulation qui consiste à travailler sur le modèle vivant en marquant chacun des points osseux. A partir de ces repères qui indiquent la structure du squelette, des lignes quadrillent le corps. Cette division du corps par un réseau linéaire dense permet d'analyser la forme et de procéder en s'aidant de compas, hauteur et épaisseur, et de fil de plomb. à son report sur le modèle en terre, sans études intermédiaires. Le catalogue de l'exposition de la Fondation Mag en 1996 reproduit une photographie du modèle Nardone entièrement peint de traits. Le sculpteur Aristide Mayol lui dira un jour « Vous savez accrocher un nez à un front. » Cette mise au carreau n'est pas un moyen de copier la nature, mais plutôt d'interpréter la forme et de, de la déformer en faisant mentir le compas, selon son expression fréquemment employée. Selon moi, ce qui caractérise une sculpture, c'est la manière dont on renonce à la forme solide et pleine. Les trous, les perforations, éclairent la matière qui devient organique et ouverte. Ils sont partout présents, et c'est par là que la lumière passe. Une forme ne peut exister sans une absence d'expression. Et l'on ne peut nier l'expression humaine comme faisant partie du drame de notre époque. Germaine Richier conçoit ses œuvres pleines et complètes. Elle étire la terre, la superpose en couches, la malaxe, et ensuite la déchire à l'aide d'outils à bout tranchant, qu'elle appelle épée, avec lequel elle coupe un plan, accentue un creux, dessine une ligne affirmant la direction d'une jambe ou d'un bras. Elle incise la surface de la matière pour y inclure des fragments et tracer des scarifications. Elle veut que les formes déchiquetées aient un aspect changeant et vivant. Mandiargues y voit une manière longuement suppliciée, euh, où depuis la première glaise jusqu'au métal enfin, Germaine Richer ne cesse de limer, de, pont, de poindre et de tenailler, d'amputer puis de greffer. Travail de furieux. A partir du crapaud, en 1940, elle représente le corps humain en l'intégrant en au règne de la nature. Elle pousse l'expérience jusqu'à greffer dans le plâtre des branches d'arbres et des feuilles dans l'homme-forêt, grand, dont euh, Georges Limbourg a vu la première version en terre et en bois dans l'atelier de l'artiste. Il le décrit comme « Un homme-forêt fait de branches d'arbres judicieusement choisies, de glaise, de fil de fer, et je crois qu'il y avait encore de la mousse ». Ou tout au moins sur la branche. Un doute subsiste quant à la description qu'il a faite de cette ébauche. On ne sait pas s'il s'agit de l'homme forêt ou de la forêt. Mais en 1948, devant l'homme forêt grand en bronze exposé à la galerie mag, il trouve que, passant du bois au bronze, l'objet s'est totalement intégré à l'ensemble de l'œuvre. L'homme forêt grand a été réalisé à partir de végétaux ramassés en Valais, en Suisse. Tandis que la forêt est composée de branches d'arbres ramassées par la famille de Germaine, richée en province, dans les environs de La Palude. La Palude. Françoise Guitier, nièce de l'artiste citée par Jean-Louis Prat. Elle associe le corps d'un homme ou d'une femme à un élément naturel ou un objet usé pour donner naissance à des figures réelles ou totalement réinterprétées. Un morceau de brique ou de ciment poli par la mer, ramassé sur la plage de Varangeville-sur-Mer devient la tête du berger des Landes, bronze, sculpture évoquant la silhouette silhouette épurée du berger landais. Inversement, un pan de mur ramassé sur la même plage, composé de trois fragments de briques mêlées et de, à du ciment, et arrondi par les frottements de la mer, devient une pièce unique voisine de l'art abstrait. Le berger des Landes, bus numéro 35, briques et ciment, collection particulière sans rapport avec la réalité du sujet. Avec un col d'amphore ramassé sur une plage près de Sainte-Marie-de-la-Mer, elle forme le cou avec un début de menton et une, ébauche de une évocation de cheveux de la sculpture L'eau. René de Saulier, en 1953, parle d'un répertoire de formes hybrides qui se mettent en place pendant la Seconde Guerre mondiale pour évoquer les sculptures de Germaine Richier. Ajoutant, la difficulté vaincue après, avoir, après quelques explorations aventureuses nous surprendrons l'hybride et le pouvoir d'oublier les origines. Le répertoire des formes hybrides inauguré par le crapaud n'est dans un premier temps qu'une rencontre entre un nom d'animal et, et sa transposition humaine avant de s'ouvrir au mélange des règnes humains, végétales et animal. Le choix parmi les animaux, crapaud, chauve-souris, tarasque, sauterelle, menthe, araignée, puisé dans un registre essentiellement féminin, construit un univers où la femme est souveraine. Et à l'exception du crapaud, ce sont des êtres aux membres longs et grêles, susceptibles de bons ou de vols. Visitant son atelier, Mandiarque remarque que vitrine noire, vitrine noire poussiéreuse au long, du, au long des murs, des boîtes d'insectes fabuleux dont on verra qu'il joue un rôle dans la sculpture de Germaine Richie. Je te propose une pause. Euh, ah, c'est oh. long ah. Parce qu'on n'est qu'à la moitié. Hein. Ouh. Oui, alors c'est une des très longues, comme disait Petit Cancan. Euh, c'est une des plus fournies aussi. Et euh, je précisais que euh, au vu de l'onglet euh, qu'on a ouvert, ça fait partie des premières euh, qu personnes qu'on a trouvées, en fait. Mmh. Euh, mais pas celles qui ont été proposées dans le Discord, parce que le Discord, on l'a fait en premier. Donc euh, ça, fait, ça fait quoi 4, 5 épisodes On est sur les onglets, là mmh. Donc euh, là, on est totalement sur ce qu'on a trouvé dans la première saison. Qui a fait un berger des Landes. Et bah là, on a... elle a fait beaucoup de choses, hein, et ça n'a pas l'air euh, inintéressant, quoi. Il y a plein de trucs qui ont l'air mmh. cool. Après, c'est ça qui. C'est la est manière bien, de euh... partir de. Attends, je finis juste. Excuse-moi. Euh, de partir de. de, de la, la sculpture euh, d'ateliers euh, apprise auprès de, de, de, de gens qui, euh, qui sont hyper cotés en classique, en fait, et euh, d'arriver de, de, à ce qu'on est en train d'écouter là maintenant, c'est déjà un gros chemin, quoi. Mmh. C'est intéressant. Oui. Alors, après, il y a tout le passage sur le Christ d'Assis, mais je sais pas si on va le lire parce que c'est le truc, c'est chiant en fait. Euh... C'est sur l'histoire du Christ, là, ouais, là, la controverse. Oui, on a déjà ça. vu. Je vous invite, si, vous, si ça vous intéresse Par ce passage-là. Euh... Ouais, le passage sur le, le Christ qu'elle a fait, euh, qui a été enlevé, remis et tout ça, si vous voulez le lire, euh, je vous invite à aller sur la page Wikipédia. Mais. Euh... Je trouve pas que c'est spécialement intéressant. intéressant de se porter sur ça, plus, enfin, plus de comprendre son travail. Pour moi, c'est plus intéressant de comprendre son travail. Euh, la couleur dans les sculptures. À partir de 1953, Germaine Richier introduit la couleur dans ses sculptures. Cet intérêt pour la couleur semble né des œuvres polychromes de Marino Marini. J'ai commencé à introduire la couleur dans mes statues en y incrustant des blocs de verre coloré où la lumière jouait par, jouait par transparence. Ensuite, j'ai demandé à des peintres de peindre sur l'écran qui sert de fond à certaines de mes sculptures. Maintenant, je mets la couleur moi-même. Dans cette affaire de couleur, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison. Je n'en... Pardon, je n'en sais rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que ça me plaît. La sculpture est grave, la couleur est gaie. J'ai envie que mes statues soient gaies, actives. Normalement, une couleur sur la sculpture, ça distrait. Mais après tout, pourquoi pas L'échec qui est grand, composé de cinq personnages en jeu de, du jeu d'échecs, est l'aboutissement de ses recherches sur la couleur. C'est aussi le dernier ensemble de sculptures monumentales qu'elle réalise. Achetée en 1998 avec l'aide du Fonds du Patrimoine, elle a été attribuée au Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou. Les cinq statues se trouvent actuellement en dépôt dans les jardins des Tuileries de, à Paris. Alors, le « actuellement » est peut-être plus si actuel il euh, y a une petite note 44, on va regarder. Euh... Oui, il y a un petit Cancan qui, euh, qui réalise que Marino Marini, c'est quand même euh, comme Martin Martin. Et du coup, je lui précisais que Mar Marino Marini a, a été cité par, par Marina. Marina. <rire> <rire> Ce qui était très marrant. Euh, du coup, oui, le, la note 44, là, ils disent le, la date ou pas euh, ou Il ouais, y a beaucoup de citations, donc la note 44... Euh... Germaine Richier, l'échiquier grand. c'est culture.goo. Vous qu'on aille voir ça Bah parce qu'il disait que c'était visible au jardin des tuileries, mais je voulais juste savoir à quel moment, parce que... 1959, est ce est que c'est entre... encore actuellement On verra. Bon. En tout cas, il y a les dates, et ça c'est bien. Mais ça c'est 1934, sa première exposition. Ouais. Euh, exposition et hommage, en 1993, la Poste française édite un timbre de l'émission Europa en son honneur, reproduisant le griffu. Donc elle, elle, a exposé euh, à Basel, Zurich, Amsterdam, à Stuttgart, Sao Paulo, Santiago du Chili, New York, Anvers, Hambourg, en, New York, Winter Tour, euh, Jérusalem, San Francisco, Paris, Antibes, euh, le Musée Rodin, ok, Fondation Mag, mm. Berlin, ok. Mais après, il y a le nom bon. des œuvres. Euh, ouais, ça c'est bon. toutes ces œuvres. Ouais. Non mais c'est bien, c'est bien que, que... En fait, c'est comme ça que normalement devrait être fournie une, une, une, une page Wikipédia d'artistes, en fait. C'est-à-dire, mm. toutes les expositions, toutes les œuvres. Bon après, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir toutes les œuvres pour des personnes qui... Euh, où on n'a pas eu, euh, apparemment, le, le catalogue raisonné. <rire> mais euh, oui. Ça va mm. tas l'air fatigué Non <rire> ta fatigué, j'ai l'impression, depuis là, quand même. Pas du tout. Euh, du coup, moi, j'avais ouvert, quand même, euh, voilà, le Jean-Louis Pratt, il y avait un truc qui, qui me disait, c'était euh, sur le... Il y avait la note 4, c'était ça, on l'annonce toujours. Du coup, voilà, apparemment, rétrospective, euh, Jean-Louis Pratt, du coup. Euh, ça parle parle que de ça. Ouais, bah, c'est un catalogue qui devait sortir pendant l'expo et qui n'est jamais sorti, sûrement. Et du coup, on avait trouvé 1934, qui était là. Sa première exposition à la galerie russe Max Ganovich, Gano... Gano... Gano... Gano... Gano... Voilà. Vous avez compris J'ai du mal. Donc, ça, c'est l'échiquier le... grand qui se trouve du coup euh, à Paris. Est-ce qu'on voit des images non. non. Ça charge. Ah, ça a été bloqué. Pourquoi Bonjour, Avast. Je sais pas. WikiWix a été. A, a été a, a, la, a, bref, ça a été bloqué. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler. Là. Allez, hop, Google. Si, si, c'est toujours là-bas. Hein. Si, si, c'est toujours là-bas. Non, non, non, il euh, n'y a, a pas de commande à vaste, non, non, c'est moi, je sais pas, en plus, euh, j'ai baissé <rire> toutes les alertes, euh, normalement, enfin, tout le son est coupé, désolé. Euh... Mais là, c'est où, c'est... Au Jardin des Tuileries, à ça Ouais. Oui. Et c'est grand, le Jardin des Tuileries, Ouais. Mm. Faut, faut se balader, quoi. Et on après, après bon... On va un peu euh, vite, là, hein, sur les... Non, régions. non, mais je regardais les, les œuvres. pas euh, Germaine Richer, euh, on va regarder les œuvres. parce que normalement, on est censé mettre, tu sais, la date. On dit Oui, le ah oui, mets la note si tu veux, d'accord. <rire> d'accord. La base virale a été mise à jour. Non, mais c'était même pas ça, en plus. C'était même pas ça. Allez, dé -lou, dé -lou, dé -lou, dé -lou. Salut, Bibu Radical, comment tu vas Coucou. Euh, la voix, elle me suit. Ah non, mais... 1934, on a trouvé. Donc, c'était... Euh, Bubu Radical, tu viens de louper une très longue des, des pages de Wikipédia. Ah 12 Agression 12 bis. A euh, envoyé 15 millions de trucs. Euh, une très longue page de l'artiste que tu peux voir justement, Germ Germain Richier, qui est euh, hyper fourni. Donc on était bien contents. Euh, 1935, il y a deux fois Ah ouais, regarde Bah pourquoi Est-ce que t'as pas oublié de changer la date oh, je... Ah bah ça, je ne sais plus hein. Aïe, aïe, aïe Euh, comment qu'on fait Comment qu'on fait <rire> comment Et je bah vais là, euh, il faut euh, Attends, retrouver, j ai, j ai enfin, cherché, retrouver vite retrouver Roger, Pour vérifier, Rogi, euh, vite fait. Alors, qui va S'il vous plaît, le chat, euh, est-ce que vous pouvez allez, aller allez, sur allez. YouTube euh, vérifier à l'épisode 25 <rire> euh, quelle était la date euh, de Rogi André, André S'il vous plaît. C'est à la fin du, de, de, du deuxième chapitre, s'il y a moyen que vous fassiez ça, ça serait cool. Euh, histoire qu euh, que euh, là on va galérer avec euh, avec le changement c'est l'épisode 25 de la première saison lol donc du coup c'est plus Lisette modèle peut-être qu'il faudrait aller chercher qui est du coup euh, à la fin de, la, de... Voilà, à la fin de la dernière saison aussi épisode 20 et vous nous dites si c'est euh, laquelle est en potentiellement en 34 ouais, ou entre ou avant 30 et, entre 31 et ouais, 36 c'est pas grave, ouais. on a les archives! Non mais d'accord, vais... oui, mais c'est compliqué là maintenant. Parce mm -hmm. qu'en fait, là pour mettre un nom. Dane, premier bug. Alors attends. <rire> euh, déjà, je vais prendre son nom. Euh, j'ai un mauvais chier. On va mettre 34 au-dessus. En attendant. Ah bah oui. oui. Parce qu'en en fait, il y en a une des deux qui est. Vous avez fait euh, délire du parc, ça a l'air d'être un prénom féminin. Quoi? Deli? Deli? Délit du parc? J'ai pas compris. Mais j'ai pas compris. Euh, je, vais prendre, euh, je, vais pas être, je vais prendre Roger André, euh, je soupçonne euh, que ce soit euh, ça qui est, euh, qui est un problème en fait. Tu penses mmh. Parce que il, il, là il y aurait eu deux problèmes tu vois. Alors que là il n'y en a qu'un. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. tum, tum, tum, tum, Mais du coup ce serait Roger André qui serait quoi en 34 Non, je pense que.. Y a... Oui en fait il y en a ex... En fait, c'est plus simple de vérifier celui-ci Oui. pour pouvoir savoir l'autre. Bon, bah, du coup, euh, voilà. En attendant, euh, je vais la mettre là. compris. Qu'est-ce que t'as pas compris, Riving Bell <rire> Il y a une erreur euh, sur la frise. Et en fait, faut juste checker euh, un épisode. Euh, qui est l'épisode Je vais vous dire. En gros, sur la frise, t'as 1935 où t'as Dorothea Lang, Lang, Lisette Model, et t'as. Il y a à nouveau 1935 avec Roger André, et ensuite on passe à 36. Et l'artiste que nous devons placer sur la frise, euh, la date que nous avons trouvée, c'est 1934. Bon, hein. Comme ça, euh, on fait vite fait. Hop. Faut la juste la regarder la date la de Roger, la Roger André, en fait. La la euh, hop, hop, la hop, hop. Ah tiens Oh cool. La la Super, merci. Du coup, nous, on va, on va checker euh, les, les, les, les, les, vid les vidéos. Oh les œuvres, Parlez Parler. <rire> Mais tout à l'heure je ne parle Après, on pas. Apprendre à parler, parler aujourd'hui, s'il vous plaît. <rire> alors... Ah bah tiens, il y a... Aware. Eh ben, Aware, allez Aware qui, euh, qui nous retweet, hein. Euh, qui nous retweet, qui est là. Qui... Euh, voilà. Il y a aussi, euh, d'ailleurs... Euh... Ah oui, c'est 1936 pour Eji André, merci Et eh bah, ben, du coup, il y a une double faute, alors. Non, ça veut dire que c'est juste celle, elle, qu'on l'a déplacée qu déplacé mécaniquement, je pense. Oui, mais 36 est déjà là, tu vois. Oui, mais c'est... Tu veux vérifier tous les noms Non. Voilà. Euh... <rire> voilà. Bust, ça passe pas dans... waouh l'automode, il était là. J'ai un lag de 30 secondes. Daily du parc a fait le bust sur Jaman sur la page wiki. D'accord, je... on va regarder, du coup nous on a eu un problème avaste sur la page, donc on n'a pas pu vérifier. Riving <rire> Bell il balance de ouf, c'est 13 bis qui a 1935, on le voit sur l'épisode. <rire> Mais de toute façon ça peut que être moi qui, qui ça peut Dès être... le départ en plus il dit. <rire> tu vois <rire> ah, bah, de toute façon le nombre de fautes. Euh, ah, J'assume <rire> J'assume <rire> Euh. Toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, ça te fait rire. Ah, ça truc. me fait rire. Là, il y a tout l'ordinateur qui bug. Ça me fait même, archi on est, rire. on est même pas allé chercher le truc. Hein, c'est un délire. Euh, Vas-y, c'est bon. Il ça me fatigue. Il fait comme d'habitude. Mais Ça quoi, marche quoi, pas là. Sur... Ah, pardon. C'est ce que je dis. Là, il y a. Ah, bah tiens, c'est OBS qui déconne. Bon, si ça quitte, c'est pas notre faute. Hein. <rire> J'ai enlevé le net, histoire que je puisse vous montrer quand même ce qu'on est en train de faire. J'attends impatiemment que ça fonctionne. Voilà. Oui, il veut passer... En fait, il n'y a rien qui est droit, là, ici. Attendez, excuse moi j'ai besoin de yeux, Ouais, c'est le pile l'endroit où il n'y a rien qui est droit. C'est mon kiff. C'est mon kiff. Ah bah du coup, j'ai pas besoin de faire ça. Non, alors, il a plus qu'à descendre ton... Alors, ah ouais non. J'ai bien cool. fait de le faire comme ça. Merci, Raving Bell. Merci pour cette enquête exclusive. Duparc du Parc est né à Paris sous l'égide d'une famille de peintres. Ah, super, t'as un nom. Bah balance le Wikipédia tu peux. Hein nous on l'a pas je crois. On va vérifier vite fait sur le Frama et je te dis. Parce que je comprenais pas ce que tu me disais du coup. Du coup c'est elle qui a fait le buste que comme tu disais de Germaine. richier Du parc. Je crois qu'on l'a pas fait. Ok. Merci Clem lelu. On va checker ça tout de suite. Pi, pi. On regarde les œuvres et on check. Alors... On a ou déjà ou vu, ça. et hop. on ouvre ça. Oh, ouais. Donc ouais, la filasse, je pense que c'est ce, cette espèce de fil qui va du pied à la main, là, par exemple. Il si se faisait pas avant, bon, hein. Bah non parce qu'avant t'avais du plein enfin je pense que Ouais c'est ça tu montrais pas les euh, L'intérieur les, les, les, les... Du, du fonctionnement ouais, mais... d'une statue en fait. Ouais mais là je pense que c'est même des.. Euh, juste des trucs qu'elle rajoute. Escrimeuse avec masque. Buste, N. Merci Raving Bell, hein, t'apporte plus que ta pierre, hein, je vois. <rire> Loreto. Ah, bah, ah. Loreto. Attendez, je mets la main sur le zizi. Ah. <rire> mmh. oh. oh On peut même pas censurer tête, et en même temps. Tête de Marguerite Lamy. Ouais. Très long coup, hein. Ok, ça, c'est la chauve-souris. Donc, c'est du bronze. Eh, Alors, dit... bronze naturel Qu'est-ce que Ça peut être pas naturel du bronze Bah, oui, il y a du bronze travaillé, j'imagine. Euh, ça ressemble à Elden Ring, un peu, hein. Ça fait peur. Bah ouais, Elden Ring, quoi. Mm. Plus que Plus que ma pierre, comment donc Bah tu vois pas, il y a porte de la thune, aussi. C'est plus que des pierres, hein. C'est d'autres pierres. <rire> un peu plus de valeur dans la pierre, quand même. C'est tout, il y, a, un, il y avait que ça C'est un article bizarre, ça, Pierre Restani et les artistes femmes. C'est vraiment pour <rire> parler de Pierre Restani, ça. <rire> Absolument pas modeste à Pierre Lingbellon, indeed. Alors, du coup, on va regarder peut-être d'autres. Oui, œuvres. bah là, il y a la, les souterraines. Parce que ça, ça, ça avait l'air plus exposis, exposition au final, ouais. ouais, ouais. Donc, ça, c'était l'homme de nuit. C'est dommage qu'on petit... magicienne. Alors, ouais, attention, si vous aimez pas les insectes, je pense que c'est le moment de détourner le regard. Hein. Ah, il y a Germaine Richier et la performance de la subjectivité de l'autonomie comme article aussi sur Huawei. Peut-être t'auras d'autres photos. Je vais peut-être vous l'envoyer. On va regarder après. On regarde les œuvres d'abord. Mm. Ouais, si vous avez un peu du mal avec les, les, les formes longilignes d'insectes, c'est peut-être pas, pas le moment de regarder. Ça, ça fait très Giacometti. Ça. Ouais, il y a beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup. Enfin, pardon, ou alors Giacometti fait très Germaine Richet. Mais... Ouais, je pense que c'est plus peut-être l'inverse. Hein. <rire> c'est l'homme qui marche, hein. on, avait vu, on avait entendu mmh. parler de ça. Silent Hill. <rire> Silent Hill. <rire> okay. Ça, c'est clairement, euh, <rire> clairement euh, Dark Soul. Euh... <rire> Le qui fait que des refs au jeu vidéo. <rire> ah oui. Matrimoine. Ah non, ça c'est les journées du matrimoine, d'accord. Ok. Musée Picasso. Fantible. Donc ça, c'est l'échiquier. Ouais. Qui est euh, apparemment achetable à Christie's. Ouais. Euh, L'orage. Et donc ça, est-ce que c'est finalement... Euh... Le même gars euh, corpulent qu'elle trouvait trop corpulent pour le Christ, parce qu'il est passé de... du premier qu'on a vu à, à ce corps-là C'est une bonne question. As pas... Tu vas t'amuser avec tes portraits, parce que t'en as plein. Hein. Merci, je prends. Je crois qu'elle n'est pas morte, donc pas de wiki. Oui, oui, ça, ça arrive souvent, t'inquiète. C'est Hollow Knight, c'est un peu ça aussi. Là, euh, là, on est carrément sur du... Euh, hein. C'est tous les films de zombies. Non mais c'est marrant parce qu'en fait, il y a beaucoup de refs hein, dans, les, dans les jeux vidéo à, à des œuvres, Et c'est souvent des œuvres aussi qu'on qu qu qu a du mal à, à situer tout de suite. Mais qu'on a sans doute déjà vu, et ça, ça peut se retrouver facilement. Hein. Euh, dans des jeux. Il y a, c quoi, il y a le les araignées, voilà. Allait... Hein. Non, mais le truc où elle est Par assise, exemple. là, en oh, haut, oh, oh. là, ça. il y a un truc où elle est assise. Ça, c'est de l'atelier, ça. Alors, le Elles titre... C'est une grande, les sculptures, en fait. Ouais. Celle-là, là, avec le... celui avec le bâton, euh, on ne voyait pas, j'ai l'impression que c'était tout petit. Oui, Giacometti féminine, ouais, super. Le titre est nul. Super, hein. Ah, mais c'est marrant, ça fait très... Euh... Petite maison des ouvreurs, hein, ouais. Ah, ben bah, là, il y a, y a la couleur, dans la... on voit une là. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé de couleur pour l'instant. Bah non, parce qu'elle l'a fait qu'en partir, il disait à partir de 62 je crois. Donc c'est tard dans le... Et là, le Christ là. La controverse du Christ. Donc là c'est pareil, la ref de la photo. Là, là c'est pareil tu vois en fait. C'est vrai qu'au niveau des tailles des statues, quand tu regardes des images c'est compliqué. Quoi. Bah oui, enfin là il y a un mur derrière donc ça va mais... Oui mais même, là, quelle est la taille ouais, du ouais. mur, tu vois. Là t'as un autre en dessous, on dirait qu'il y a un peu de couleur aussi. À droite, ouais. C'est très. une ouais, touche, quoi, petit... mais. Wow, c'est trop petit, là Les photos Bon, vous avez compris. Celle, tiens, là, c'est la dame assise. Hum. C'est immense. C'est ouais, celle, ben, avec... ouais. celle avec le, po... le plâtre et le foin, peut-être. C'est celle-ci. Parce qu'il y, a... y en a une qui était particulière. Hum. C'est intéressant, ouais. Bon, alors du coup, euh, on avait ouvert Germaine Richier et la performance de la subjectivité et de l'autonomie féminine. Ça c'est intéressant. Il y a un, arti y a un article. Euh, Mémoire de recherche de Master en histoire de l'art dirigé par Peter Muir et soutenu par Marine Picard. Je vous envoie. Donc c'est Marine Picard, hein, la personne qui l'a fait. Hein. Euh, L'oeuvre, c'est pas la femme assise en fait, celle que tu montrais. La femme assise, elle existe, mais c'est pas la même. Ah oui. Hmm. Elle est assise. Les derniers. ça Et fait laisse. penser au crabe, ça fait penser à exactement oh Obradin. Exactement Obradin Oh la musique de Obradin. Attendez, on va se non, remettre, mettre. Non, non. Ni vu ni connu. Ah, après, je vais l'avoir dans la tête pendant 6 jours. Je l'écoute pas là. Ouais, mais je vais l'avoir dans la tête pendant 6 jours quand même. Attendez, je vais mettre la musique vite fait. YouTube, Obradin. OST. Obradin, ouais, exactement. Enfin, je vous envoie le, la playlist, hein, la playlist euh, de la musique. J'ai coupé abruptement la musique. On devrait mettre cette musique en fait euh, quand on fait des recherches. C'est passionnant les soirées, à regarder Petit concours je... Ouais, c'était trop bien. Non, mais c'est normal le décalage, à part si vous le faites F5, c'est à cause du. De... Voilà, c'était la musique de Bradin. Ah non, c'est pas fini, il reste encore 50 secondes, allez euh, Pendant que je, je m'octroie à faire, euh, à mettre en place les choses. C'est bon, c'est foutu, pourquoi C'est quoi Pourquoi t'as dit ça euh... Je sais pas, c'était écrit. Ouais. Ah, c'est parce que tu l'as eu et tu l'as écouté, c'est pour ça. Ah. Ouais, mais ça va, hein. Voilà, c'était fini. Hop Quatrième artiste. Ça donne envie de rejouer. Pour la sixième fois. <rire> tu sais, tu connais trop par cœur le truc. Mais moi, moi, je pourrais jouer plein de fois parce que du coup... Euh... Tu l'as jamais vu à la fin. Là. Non, mais c'est surtout que... Hop, si tu l'as vu, là. En fait, j'aurais oublié. Ouais, si ça. je joue soit euh... enfin, tous les ans, euh, j'aurais oublié. Tu l'as fait 14 fois, Riving euh, Bell Non. 14 f... 14 yeah. secondes de décalage. Ah, pardon. Mais moi, je vous dis à F5, les gens. Je croyais que tu avais dit 14 mois, genre, toi, tu l'as fait 14 fois le jeu. <rire> ah là là. Donc, euh, Juliette Bonheur mmh. Mmh. Juliette Bonheur. Pour dire qu'on l'a dans la tête pendant 15 jours. Ah oui. La vie. Euh, alors, Juliette Bonheur ou Juliette Pérole Bonheur, née à Paris le 19 juillet 1830 et morte dans la même ville le 29 avril 1891, euh, est une artiste peintre française. Elle est connue pour ses peintures animalières et elle est la sœur des artistes Rosa Bonheur, Auguste Bonheur et Isidore Bonheur. Ok, juste 3 secondes parce qu'on n'a pas vérifié la page de Clem Lenu. Juste. Euh, tout, tout, tout. Histoire qu'on la mette dans la frise, dans la, dans nos onglets. Quoi. Je m'en rappeler. Une belle du parc. Ouais, euh... Riving Bell, je pense que tu peux, tu peux faire le jeu. C'est euh, assez prenant. Par contre, si t'as une soirée où genre t'as du temps devant toi, parce qu'en fait, euh, tu te laisses un peu. Enfin, moi je sais que je m'étais laissé piéger comme Kankanu, elle l'avait fait, j'avais fait oh, « Mais je veux trop jouer moi aussi pour faire pas comme Kankanu <rire> !» Et du coup, coup j'avais joué et c'était l'enfer. Je crois que j'avais joué jusqu'à 4h du matin, deux, deux soirs de suite, un truc comme ça, non La la la la la... la. Ouais, en fait, le truc, c'est que pour Clem Lelu, là, l'histoire de 720p, ça me stresse un peu, parce qu'en fait, euh, on pourrait en, en 480p, euh, sauf que les archives, après, seraient vraiment totalement euh, difficiles à lire, si on mmh. peut dire. Et, euh, et le truc, c'est qu'il euh, faudrait que nous on accepte la filiation pour pouvoir avoir la modification pour vous, donc on... voilà. C'est... Euh, ouais, il faudrait sacrifier il faudrait, pour il faudrait, la communauté. Euh, faudrait qu'on accepte la thune, qu'on qu donne de la thune à Bezos, alors qu'il il, il a suffisamment de thunes pour déplacer des ponts, pour pas faire passer son yacht. C'est compliqué la vie. Quoi tu connais pas c'était ça Non. <rire> bah ben voilà, il a déplacé, il a mis la pression au gouvernement euh, norvégien, je crois, pour euh, qu'il dé qu déplace un pont parce qu'en fait, son nom se passait pas. Mais monsieur, ça marche pas comme ça <rire> elle est pas <rire> Alors, euh... Donc, elle est Rose, elle a, donc Juliette Bonheur, c'est la sœur de Rosa Bonheur, Auguste Bonheur et Isidore Bonheur. Ça veut dire qu'ils sont tous tous artistes. Euh, oui, parce que Isidore, je crois que est... je le connais. Peintre sculpteur, Isidor, et sculpteur. Isidore le... Tiens le... Ouais, ouais, ouais c'est ça, exactement. <rire> Alors Mais attends, Rosa aussi Ah oui, c'est ah oui, vrai, ouais, tout le oui, monde est artiste. Mais bah, du coup, en fait, elle a fait des portraits animaliers comme ça, comme ça, Russ. Et c'est là où on voit qu'on est sur la première épisode de... Il y a deux ans <rire> C'est ça, en fait de l'année dernière. Alors, Juliette Bonheur donc, est née à Paris en 1830, sa mère est Sophie Bonheur, née marquis, professeure de piano. Elle est morte durant la petite enfance de Pérole Bonheur. Son père est Raymond Bonheur, un peintre de paysages et de portraits qui encourageait les talents artistiques de sa fille. Elle séjourne à Bordeaux jusqu'en 1846. Elle est formée à la peinture par son père, tout comme sa sœur aînée Rosa. En 1852, elle épouse François Hippolyte Pérol, propriétaire d'une fonderie de bronze, et prend le nom de Juliette Pérole Bonheur. Ils ont ensemble un fils devenu sculpteur, Hippolyte Pérol. On estime souvent que Rosa a renoncé à la sculpture pour ne pas faire de l'ombre à Isidore. Mais sa peinture a fait beaucoup d'ombre à celle de Juliette et à celle d'un autre frère encore, Auguste, assez estimé de leur temps. Elle a tout de même exposé ses peintures au Salon des artistes français de 1833 et au Salon de 1852 à 1889. Elle a reçu une mention à l'exposition universelle de 1855 de Paris et a exposé à la Royal Academy, Academy de Londres en 1876. Ses œuvres ont été exposées au Palais des Beaux-Arts lors de l'exposition universelle de 1893 de Chicago. Voilà, on n'y dit pas grand chose, hein. sa page par rapport à celle de sa sœur n'est euh, quasi, enfin, quasi inexistante, mais bon. Bonjour Titi Louis Coucou euh, S'il y a plus euh, que ça, de dis-moi, moi je ne sais pas plus que euh, Clément euh, Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Euh, je crois qu'on s'est déjà vu aujourd'hui dans un chat, Titi Louis, il me semble. Déjà, dit bonjour. Mais euh, j'espère que ton après-midi s'est bien passé. Euh... euh... Alors, ça ne sera pas utilisable façon de parler, c'est euh, ça le truc, c'est qu'en fait, en 480p, il y a beaucoup de streams en fait, euh, en 480p qui sont de bonne qualité. Le, le, le problème, c'est la lecture, c'est-à-dire que euh, nous, on montre quand même un texte et tout, pour que ce soit un peu accessible dans la lecture, là, on a en plus le, les, euh, les, les sous-titres et tout, mais euh, le truc, c'est que, voilà, euh, c'est quand même bien d'avoir un support qui soit pas euh, actif, en fait, dans le sens où ça change tout le temps, etc. Le fait qu'il y ait déjà une écrit et que moi je défile, pour plein de personnes, ça perd beaucoup d'accessibilité. Donc en fait, le fait de mettre en 720p, ça permet aussi d'avoir une image plutôt correcte en, euh, en qualité de typo fine sans shérif. Euh, sans shérif, plutôt. Et du coup, euh, sans empattement. Quoi. Et du coup, le, le, le sans empattement, ça pose déjà problème à beaucoup de monde en accessibilité. Euh, le fait que de, toutes les typos web sont en général sans empattement, c'est déjà un autre problème. Euh, donc, du coup, la difficulté de lecture est plus compliquée. Et c'est oui, aussi pour oui. les personnes, en fait, qui peuvent pas euh, entendre, parce que nous, on lit, en fait, quelque chose pour aussi euh, que les personnes qui n'entendent pas... Euh... ...qui ne voient pas, On lit pour que les personnes qui voient pas puissent comprendre ce qu'on fait. Oui, et... Euh, et, euh, on... et on montre et on pour, montre ceux, pour qui... ceux qui... Et une... on montre ceux qui n'entendent pas. Ah. Mmh. Oui... Bah, du coup, j'ai fini de lire euh, la page, hein. Oui, bah excuse-moi. Du coup, elle est décédée très tôt. d'après. Oui, et puis du coup, elle a quand même exposé, mais ils disent qu'en gros, elle a la peinture de Rosa Bonheur a fait de l'ombre à celle de Juliette. Oui, bah en même temps, Titi oui, je crois que j'ai tiré sur le shérif, comme dirait une chanson connue. Oui parce qu'il y a une blague sur le shérif Oui, mais faut que je répète encore une. Le chat a entendu, moi je répète plus. Non, mais répète pas. T'as la date euh, 1833, elle a tout de même exposé ses peintures au Salon des artistes français de 1833, voilà. Tip tip tip tip mais tip... Pas sur le, mais, oui, mais pas sur le député, indeed. Non mais voilà, vous m'avez mis ça dans la tête maintenant, moi je suis trop perméable le soir. Hein. <rire> perméable au son. Ouais, euh, Je dis. en fait je vous lis après j'ai la chanson dans la tête. <rire> C'est dur. Oui. Je vais me coucher comme ça, dans mon rêve, il y aura ça. C'est ça. Je connais. Je télécharge toutes mes vidéos en 480p, je peux te dire la lecture, c'est pas possible dans ce moment-là. Ouais, je me doutais, c'est pour ça que j'ai mieux. Mais euh. Ouais. Si t'as des conseils d'ailleurs, parce que toi, je sais que t'as un problème de, de connexion, mais moi aussi j'ai du mal avec les seules 120p, donc du coup, n'hésite pas à, à m'en donner. Hein. <rire> Toujours au Bradin pour ta Ouais, ah, non, mais euh... c'est fini, je pense. Bon week-end avec euh, au Aubra Bradin. Hein. Enfin, bon week-end, il reste vendredi, mais. Alors, attendez, parce que. <rire> J'ai une idée. Est-ce qu'on se mettrait pas la musique de au Bradin quand je vais sur la, <rire> la... <rire> la chronologie ça... <rire> Uniquement pour cet épisode-là <rire> Et, si... Et si on se faisait ça <rire> Comme ça, je Comme ça, je pousse à vous tout le monde, hein. Comme ça, on est... on est on est tous dans le même game. 1833, c'est ça Oui. Allez, on est, dans la... on est dans la bonne époque de Aubradin. C'est magnifique. Mais après, il y a plusieurs chansons dans Aubradin. Oui, mais la musique de recherche... Qu'est-ce <musique> ah, qu qui s'est passé ça Ah, ça charge. On a... on a cassé l'ordinateur. Ouais, là, t'as cassé l'ordinateur. Mais je sais pas la charge, wesh! C'est ah tout. <rire> c'est pas grave. Faut que je nettoie, je crois, l'ordi. C'est pas... pas la main. Non, non au bradin, c'est un jeu. Donc normalement, ça passe. 1833, y a pas. Non. C'est la même que tout à l'heure, en fait. Mais oui, c'est la musique de la recherche oh. Mais si, j'ai vu la fin, en plus, le Obradon. Attends, tu t'en rappelles <rire> pas, je pense. Si, c'était nice. <rire> c'est trop déçu. <rire> Des flashbacks de, de, de nous deux euh, sur, sur le sur le canapé entre regarde tout ça mais tu fais n'importe quoi ça <rire> vanne mais c'est pas possible plus si t'as fait le truc à deux secondes t'es déjà passé par là quatre fois mais bon c'est plus facile quand on regarde évidemment ouais, toujours... quand... non mais en stream c'est ah oui. après quand moi je jouais il euh, y avait une certaine personne qui, qui, qui était en panique à côté de moi en disant Mais qu'est-ce que tu fais Mais ouvre le truc du corps d'à côté Tu, tu l'as déjà regardé celui-là Bah non Mais non, c'était pas celui-là euh, Bah si Tu sais, t'as tourné à gauche, t'as ouvert la deuxième porte, ensuite t'es allé tout droit. Euh... <rire> ça roule Oh là là ah oh, ça me fait rire Ouais, et en plus toi tu faisais la blague à Petit Cancan de toujours revenir sur le mec qui mourait en faisant caca sur le, <rire> fond, sur le pont. j'avais oublié. Et elle l'a fait genre trois fois. Ah là là. Si, si jamais tu, tu fais en stream du coup Raving Bell, t'inquiète que je serai là. <rire> Pour te piéger avec le, la même mort. Exact. Bon voilà. Bon, c'était euh, un bon chronologie aujourd'hui, c'était un peu les... un peu tranquille mais... Euh... Mais on n'a pas regardé les œuvres encore. Hein. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas regardé les œuvres. Ah oh là là, quelle grande blague. Ah bah <rire> c'est les blagues, attention hein, les blagues... Euh... C'est mes grandes blagues, hein. c'est... Euh, moi j'ai pas blague trop de blague. de qualité, blagues, hein. on est dans une blague de qualité. J'ai pas trop évolué en tant que blague, hein. c'est un niveau euh, très très très très très très bas. <rire> non mais c'est envahissant ce jeu, tu as les 50 morts, sur la conscience, c'est chaud. Ouais. Mais en plus tu rêves de ça, moi je ouais. me souviens quand j'ai joué là jusqu'à 4h du matin, quand je me suis couché, je me suis dit mais comment il est mort lui, c'est un truc de ouf et tout et Demain il faut que je trouve comment il est mort lui Ouais c'est ça en fait le truc, c'est après tu deviens <rire> inspecteur des impôts à la place <rire> de l'inspecteur des impôts <rire> mais, mais lui c'était pas un matelot euh, Ouais non mais c'est ça qui est marrant. Pourtant il est mort dans la scène 4, je me souviens, il est... non c'est ça rend, ouf. Ça rend ouf. Euh, Non c'est pas un die and retry, c'est mieux en fait, t'es inspecteur des impôts, et t'arrives dans un bateau pirate, et en fait, tout le monde est mort. <rire> Assurance, hein, c'est dans un truc d'assurance. Et tu dois établir un, un, un truc d'assurance pour dire combien les gens ils vont être indemnisés. <rire> et du coup, pour faire ça, <rire> il faut que tu retrouves comment les gens sont morts, est-ce qu'ils sont morts, tués par d'autres gens -ce que, tu vois Et donc, tu dois deviner qui, quand tu vois une, une, la mort de quelqu'un, euh, qui l'a tué. En fait, tu dois sélectionner de quoi il est mort et du coup, en fonction de la mort, qu'est-ce qui, qu qui l'a tué et en fait tu progresses au fur et à mesure d'une un, mort après une autre, tu peux revenir dans le temps pour voir la scène, enfin c'est un bordel. C'est un gros bordel et c'est euh... après, après c est très esthétiquement bien, hein. il est beau aussi le jeu, enfin je trouve. Oui oui il est très très beau, c'est en style commodore, tu peux changer les couleurs et tout, mais euh, très très quali. Hein. Oui c'est ça le jeu euh, Riving Bell ouais, c'est ouais. la Maïf. Non, mais franchement tu, tu vas tu franchement euh, le syndicat <rire> Le syndicat de la, syndicat la maïf de la sera maïf. avec toi <rire> C'était la blague récurrente euh, sur le truc de petit cancanou c'était genre bonjour la maïf c'est un peu compliqué comme dossier Oui alors pour le vendre oui on peut dire que c'est Lucas Pop qui a fait euh, euh, Paper Please Donc en fait c'est toujours dans le même rapport de euh, Comment tu euh, comment, dans, un, dans une position particulière de travailleur tu, euh, tu, tu travailles en fait mmh. et, euh, là c'est plus fantastique hein, quand même sans spoil c'est sur un sur, sur un bateau pirate comme c'est cool bon après c'est pas vraiment pirate j'ai vrai, dit pas bateau pirate mais bah euh, oui enfin si enfin non, c'est la, la couronne, donc euh, ouais, c'est les corsaires, plus. Ouais, ouais, ouais. Non mais euh, franchement, t'as le aussi, hein. je pense que si as moyen de jouer à un jeu, il est pas très lourd. Euh... Ah, ah le, chat est, le chat est arrivé. Bonjour. Ça va, t'as bien dormi Vous avez un petit ASMR de léchage de, de poils, si peut-être, vous entendrez peut-être. Mais je pense que je pense que Raving Bell, c'est un jeu de puzzle, donc tu vas kiffer. <rire> non mais Raving Bell, on m'avait jamais vendu le jeu Alors comme ça c'est pixel. Art. Ben... Oui, pas vraiment. Euh, c'est.. Euh, en fait, c'est une. une euh, comment dire euh, C'est de la 3D, mais il n'y a que des contours. Et ces contours-là sont en pixels. C'est de la 3D légère. Donc du coup, c'est de la 3D. Euh, comment... Comment je pourrais dire euh, c'est pas. Euh, c'est pas, pas dans la définition la qualité, c'est dans le, dans le fait de contraster les choses. Donc c'est des trames, c'est des contours, etc. C'est très artistique en fait en soi comme jeu. Mm. Pour faire la ref avec euh, ce qu'on est en train de faire. Alors là, là, tu vois Nina, ce sont des. des, Et ça, des vaches. Tout, regarde, c'est Rosa Bonheur, euh, les, tous les bonheurs hein, ils sont là. Ouais. C'est intéressant que ce soit Rosa qui soit mis en avant. <rire> il nous regarde trop mal. Non mais le micro, il t'a rien fait. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué Dead Cat sur le, sur le truc qui enlève le son que euh, c'est contre toi. Nous on veut taper. Par DF, alors on verra. Je ne sais pas ce que c'est de DF. C'est euh... Et oui, exactement, avec des trams où il faut comprendre exactement. ce qui se trame. Exactement. Et, et j'ai un perso préféré hein, dans, dans, dans tout ce, ce battle Ah, oui, c'est vrai. Mmh. J'ai un perso préféré qui a un tatouage. Plusieurs, non Pourquoi il Oui, a il a plusieurs, plusieurs tatouages. Ouais, il a un <rit> tatouage <'ai>, euh, énorme. <rire> un mono-tatouage sur le corps. <rires> Mais c'est marrant parce que la plupart des gens que j'ai vu en stream le faire, le con considère ce perso comme méchant. Bah n'importe quoi... Mais euh, oui, oui, oui, si, si, bon... C'est assez marrant. C'est le perso qui fait caca, dans truc. Alors, joueur. ça pourrait... <rire> On le voit pas Ça passer. pourrait, de par son statut, <rire> mais non. Mais c'est l'un des plus durs à trouver, hein, celui qui fait caca. N'importe hein. <rire> <N> quoi. <rire> Fatigue. Il est fatigant. Bon. bon, oui, du coup, on voit que c'est principalement des œuvres de, euh, de, de la vie, comme, comme Rosa Bonheur, un peu, c'est ouais. de la vie euh, des animaux pas... quoi, de campagne, quoi. Mm. Clairement, c'est juste que j'admets pas. Non, c'est pas mon perso préféré. Je trouve que c'est pas mon perso <rire> préféré. Mais euh, l'audio euh, de, de ce perso est particulièrement intéressant. <rire> <rire> ah, n'importe quoi. Oh là là. Alors, du coup, je vais enlever les. C'est bon, bas. Hein. On va, on, on va s'arrêter là pour, pour, pour la chronologie. Je pense qu'on est plus en train de parler de la chronologie de toute façon. <rire> voilà. Je vais enlever juste les, les onglets, Germaine Richier et Juliette Bonheur. Mais Donc. en plus tu viens pour nous bailler dessus quoi. Waouh Waouh. T'es fatigué <rire> Elle s'est décroché la mâchoire. Dwarf forteresse, un survival de gestion hyper précis en ASCI. Oh ça a l'air intéressant. Alors moi tu moi tu, je l'ai. Tu m'as vendu à ASCI. ASCI2i d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien le justement le, le, ce, ce genre de style-là, donc je, mets, je note « Dwarf Fortress ok, cool. cool. cool, cool, Bon, alors du coup, euh, on a fait pas mal de trucs, hein, aujourd'hui. Est-ce qu'on essaye de faire un petit rappel Est-ce qu'on essaie, est qu essaie de faire un petit récapitulatif Oui Oui, j'ai reçu des 15 millions de photos, j'ai l'impression. Euh, hop, hop. Alors, on a fait, bon, c'est assez simple, 1833, on a fait, euh, du coup, Juliette, Juliette Bonheur. Bonheur. Par Et contre, ensuite, on n'était que 1900. On était que en 1900 après, mais fin 1900, 1962, il me semble, ouais. Bingoul Bassarir. Bas, bas rire. Mm -hmm. Ensuite, on a fait 1930, je crois. Non, c'est pas ça, Non, 1964, euh... Oui, à Alev. Alev, Alev, Ebouzia, euh, CSB. Et ensuite, c'est le, le bug qui était avec, euh... 1933, c'est ça oui, Il me 34. semble. 34. 34, oui. Voilà. Germaine Richier. N'hésitez pas aussi à faire des propositions pour le chipstream, parce que j'ai une, une idée de quel jeu faire. Mais euh... n'hésitez pas. De préférence où on tape l'administration, euh, où on tape l'état, ce genre de truc là, tu vois. Genre euh, pas tapons, tu vois. Non, je rigole. Comme euh, Des jeux mignons pour enfants, où euh, l'état n'est pas ton ami, ni euh, le travail. C'est un peu ce que je cherche en général. Et sinon, euh, bah, j'attends les jeux euh, sur le, de, la suite de Jet Set Radio euh, dans l'âme, quoi. Mais euh... Pas plus tard, ça. Voilà voilà, et en euh, tout cas merci d'avoir été là, je pense qu'on peut se dire au revoir, je sais pas si euh, vous voulez nous dire des choses en plus. Mais euh, merci d'avoir été là, c'était cool. On va sans doute raider. Alors je ne sais pas qui y a actuellement en stream, donc du coup je vais aller voir sur Twitch. Est-ce que vous voulez voir, parce que apparemment tout le monde fait du Elden Ring en ce moment, est-ce que vous voulez voir du Elden Ring euh... Ah non, ça y est, ça y est, c'est arrêté. C'était deux semaines de Elden Ring, maintenant c'est fini. Mais ouais, ils ont tous abandonné et ils en avaient marre. Mais non, je pense qu'en fait, les, les, tu, ils ont compris que ça faisait 500 heures comme jeu. Je pense que c'est ça. Ou en fait, c'est juste parce qu'il y avait la, la hype. You know Oui, je pense. Alors, qui c'est qu'on peut aller vous dire Est-ce que vous avez des gens à proposer Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de proposition, d'ailleurs, de, de raid. Attention au, au cul. Mais qu'est-ce que tu fais euh, ouais merci, pour, euh, merci à vous, hein, merci Riving euh, merci euh, Petit Cancan Mais non mais <rire> s'il vous plaît euh, Merci pour euh, Merci euh, Titi Louis, merci Cle Clem lelu et merci bien sûr euh, Delphéa qui doit être dans le coin en lurk Par contre je ne sais pas Qui on va aller voir Et du coup euh, C'est comme vous voulez Comme vous le voulez Comme vous le voulez euh, je regarde vite fait. Est-ce que vous avez euh, des idées Est-ce que vous voyez euh, Nina Percher, là, ou pas Ah oui, je pense que, euh, clairement, on voit Nina Percher, là. <rire> Elle s'est mise sur le stream, là, ça y est. Euh, non, non, on la on voit pas. Voit pas Elle est là. C'est moi, j'étais devant. Merci à toi, Delphéa, d'avoir été dans le coin. J'essaie de vous montrer, Nina. <rire> Voilà. Euh, euh, le chat qui cherche la femme, exactement. C'est tout le <rire> temps. Hein. D'ailleurs, nous, regardez, on est totalement boycottés. Il y a Camdoc. Ouais, je pense qu'on va aller voir Camdoc, mais je sais pas si, euh, si c'est autorisé les, les, les raids euh, là-bas. C'est le premier raid que je vais faire de, chez Camdoc. Donc, on va faire ça. Camdoc. Alors, euh, je précise, c'est sûr euh, Alors, comment c'est dit dans son titre Je vais vous dire ça tout de suite. Euh, être étudiant et handicapé euh, quelle idée et c'est sur de la politique donc euh, je sais pas si c'est euh, voilà donc on va vous donc attention il y a un trigger warning actuellement c'est sur de l'andiphobie donc euh, faites attention euh, je pense que ça peut vous euh, intéresser de le savoir et du coup on va aller on va voir CamDuck ah, apparemment c'est autorisé elle est destinée à euh, est une chaîne destinée à un public adulte euh, voilà. Et nous, on vous dit au revoir du bout de la tête, euh, bien sûr, avec euh, le chat euh, qui, euh, qui prend sa place. Et euh, à la prochaine, du coup. A plus Ciao bisous, bisous, bisous Je vous envoie des cœurs euh, Nina aussi Et euh, Nibler aussi Salut, salut